Merci à tous de votre présence ce matin. On va partager cette matinée en deux temps. Au démarrage, Olivier va nous présenter les résultats du baromètre sur le parcours d'achat Omnicanal. Et dans un deuxième temps, on aura une table ronde et sur laquelle vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc je passe la parole à Olivier pour, cette, pour ces 20 minutes de présentation. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Bousquet, donc directeur d'études Charis Interactive au sein du département service euh, qui a la chance de regrouper entre autres et pour ce qui nous intéresse euh, les activités de retail et les activités financières qui vont être au cœur de cette, de cette matinée. Euh, pour introduire cette, cette matinée, donc, on va, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée auprès de 1000 Français un échantillon représentatif de Français euh, sur leur parcours d'achat et sur leur perception de l'innovation et euh, que ce soit euh, sur, dans les parcours d'achat ou euh, dans les moyens de paiement. Euh, voilà, c'est moi. Euh, tout d'abord, euh, on a fait trois constats qui ont mené bah, à l'organisation la, à la, à de cette matinée et puis de, de, de cette étude. Le premier constat, c'est que, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, le e-commerce est en très forte croissance en France. Ce n'est pas Aris Interactive qui le dit, euh, c'est la FEVAD qui, est, qui, nous donne, qui nous donne des chiffres. Euh, Aujourd'hui, L'e-commerce, c'est 8,5% du commerce de retail en France. C'est des croissances à deux chiffres, que ce soit en termes de milliards d'euros dépensés sur Internet, que ce soit en termes d'apparition de nouveaux sites marchands. Donc une réelle forte croissance de l'e-commerce en France. Le deuxième constat, c'est que malgré cette croissance, les magasins restent dominants et que malgré cette domination, ils sont toujours challengés. Deux, deux, petits, deux petites chiffres à l'appui de cette affirmation. d'abord, un chiffre qui vient de chez Harris Interactive, à tout seigneur, tout honneur. Euh, le magasin demeure euh, le mode de course alimentaire préféré des Français. Donc ça, ça vient d'une étude euh, sur les tendances de distribution qu'on a faites. Euh, au niveau du challenge, euh, de nombreuses études montrent qu'ils sont challengés, notamment, juste à titre d'exemple, une étude Avas qui montre que euh, 41% des Français ont le sentiment qu'ils peuvent se passer des magasins, aujourd'hui, et faire leurs achats directement en commandant sur internet le troisième constat c'est que les moyens de paiement sont en évolution rapide on voit depuis plusieurs années une remise en cause des moyens de paiement traditionnels euh, l'échec c'est une évidence euh, depuis pour le coup plusieurs années on voit le, le frémissement aussi d'une remise en cause euh, du paiement par espèces euh, qui, qui commence qu'on commence à voir aussi dans, dans les études qu'on peut faire on a l'apparition de nouveaux moyens de paiement qui sont liés aux nouvelles technologies, que ce soit le smartphone, les technologies NFC, que ce soit le commerce Et puis on a l'installation dans le quotidien des Français et donc des consommateurs des authentifications biométriques qui peuvent aussi et qui joueront à l'avenir un rôle dans les, dans les paiements. Donc fort de ces trois constats... On a lancé donc cet objectif, cette, cette étude auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français, une étude menée sur Internet, euh, avec trois objectifs. Le premier, c'est cerner le poids des parcours on et offline. Le deuxième, c'est d'évaluer la place du paiement dans ces parcours. Et le troisième, d'analyser le potentiel des moyens de paiement innovants. Alors, pour commencer, on a... Essayer de comprendre le regard des Français sur leur propre parcours d'achat. Euh, donc un regard assez général, assez, assez, assez vague, mais qui nous, donne des, trois qui nous permet de définir trois attitudes qui elles-mêmes affirment la primauté du magasin. Tout d'abord, le parcours d'achat monocanal en magasin euh, reste dominant. Euh, 69% des Français cherchent des informations et achètent en magasin. Euh, le deuxième constat, c'est que les parcours mixtes, online-offline se font principalement dans le sens du online pour la recherche d'informations, vers le offline pour l'achat. Euh, c'est 60% des Français qui déclarent chercher online pour acheter offline compte seulement 33% qui font le chemin inverse, donc qui cherchent euh, en magasin pour acheter sur Internet. Et le troisième constat, c'est que l'achat non préparé, l'achat d'impulsion, l'achat sans recherche préalable, euh, demeure assez largement l'apanage du magasin, donc 57% des Français déclarent acheter en magasin sans avoir fait aucune recherche préalable. C'est seulement 29% qui déclarent la même chose en ligne. Donc là on est sur des grandes attitudes. Euh, dans, un, donc dans un second temps, pour rentrer un petit peu plus dans, dans des pratiques, euh, on a étudié 13 catégories de produits, on a interrogé donc, euh, notre échantillon sur 13 catégories de produits à propos de leur dernière expérience d'achat. On leur a dit « ben voilà ». La dernière fois que vous avez acheté cette catégorie de produits, qu'est-ce que vous avez fait Et ici, on a des confirmations. Euh, on a deux grandes confirmations. Tout d'abord, le magasin reste euh, le principal canal d'achat, toutes catégories confondues. Euh, 98% déclarent avoir acheté un magasin, euh, contre 81% qui déclarent avoir acheté online. La deuxième confirmation qu'on a, c'est que le online euh, est le principal canal d'information. 85% déclarent avoir, acheté, euh, avoir recherché des informations online, c'est 62% pour le offline. Et puis, on a, ce qui n'est pas une découverte, mais qui, qui, qui mérite quand même pour le souligne, c'est euh, qu'au niveau des, de, de, du online, euh, bien sûr le site internet classique domine, mais on a une présence qui n'est pas négligeable du smartphone euh, et euh, de la marketplace qui qui euh, en termes de recherche d'information représente autour de 15% et entre 17 et 21% pour l'achat. Alors bien sûr, ici on est sur des grandes tendances, euh, on est sur euh, des grands comportements qui ont été globalisés. Quand on rentre par catégorie de produits, on se rend compte que c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, et qu'il euh, y a un peu plus de nuances. On a placé les catégories, sur une, les catégories de produits sur une matrice. La matrice... En vertical, on a la réflexion, est-ce que je réfléchis avant d'acheter, est-ce que je fais des recherches, ou l'impulsion, est-ce que j'achète sans faire de recherche Et puis, à l'horizontale, on part du monocanal offline pour arriver au monocanal online, avec au milieu des canaux mix, qui nous présentent un cadran avec six cases. On voit déjà que euh, l'alimentaire, les cosmétiques, le prêt-à-porter, la décoration, maison, bricolage, sont plutôt des achats d'impulsion qui se font sur du monocanal offline que le petit électroménager, l'informatique, l'électronique, les mobiles, le gros électroménager, euh, donnent beaucoup plus souvent, finalement, c'est pas une grande surprise, c'est une confirmation de ce qu'on peut penser intuitivement, mais là, pour le coup, on a des chiffres qui nous le montrent, euh, on réfléchit avant d'acheter ces catégories de produits, ce ne sont pas des, des catégories de produits qu'on achète de manière impulsive, et ce sont des catégories de produits qui vont susciter la mixité, euh, donc principalement euh, des recherches online pour des achats en magasin, et qui vont tendre aussi parfois vers le monocalan online. Et puis on a deux catégories de produits, le logiciel, le voyage, qui pour le coup euh, sont complètement ou quasiment complètement euh, bah, euh, passés du côté du online, et qui sont les catégories qui sont majoritairement achetées online. Alors qu'est-ce que ça nous dit euh, Ça nous dit cinq choses, tout d'abord les produits du quotidien, ce qu'on a vu, euh, suscite peu de recherche et peu d'omnicanalité. L'alimentaire, la cosmétique, c'est des produits du quotidien. Deuxièmement, la recherche en magasin, ce qu'on a aussi déjà vu, euh, a une très forte capacité à capter les achats d'impulsion. Euh, troisièmement, les produits non quotidiens euh, vont avoir tendance à susciter euh, de la multicanalité et du coup à l'intégration du online. Euh, et puis deux démarches qui restent rares, euh, l'achat online d'impulsion et puis euh, l'achat online après une recherche en magasin, on voit ici qu'ils sont euh, quasiment absents. Donc dans ce contexte où euh, l'achat en magasin reste quand même largement dominant, on a fait un focus justement euh, sur le magasin et sur l'intégration des innovations du digital euh, dans les magasins. Euh, le premier, le premier enseignement qu'on tire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de digitalisation, finalement, ce n'est pas forcément en premier le magasin qui a la main, puisque aujourd'hui, le principal device digital du consommateur en magasin, c'est son propre smartphone, celui qu'il a dans sa poche. 50% euh, des français déclarent consulter leur smartphone en magasin dans le cadre de leurs achats. Euh, pour quelles raisons bah Tout d'abord pour se renseigner davantage sur le produit et pour comparer le prix des produits sur d'autres réseaux de distribution. 87% le font, il y en a 30% plus ou moins euh, pour qui c'est la raison principale de l'utilisation de leur smartphone en magasin. Puis on a d'autres raisons qui sont quand même importantes mais qui sont moins primordiales, c'est obtenir des avis de consommateurs sur le produit, c'est comparer euh, les performances du produit avec d'autres produits. Euh, Au-delà de ça, on a euh, finalement des transformations aussi des points de vente qui sont en cours, ce que les Français, les consommateurs ont compris, ont perçu et ont utilisé. 66% des Français déclarent avoir déjà utilisé ce qu'on appelle ici, en globalisant différents services qu'on a pu tester, les services digitaux d'accompagnement, euh, on va revenir dessus, et 83% euh, déclarent avoir déjà utilisé un terminal de paiement qui ne soit pas une caisse traditionnelle. Euh, alors, si on rentre dans le détail, on a ici une matrice qui nous présente l'intérêt et l'utilisation. Ce qu'on voit... Excusez-moi, je vais m'y retrouver. Voilà. Euh, ce... on, on voit trois choses. Tout d'abord... Euh, c'est une, une, une réelle attente de facilitation des parcours qu'est-ce qui suscite le plus d'intérêt c'est la caisse automatique la caisse automatique c'est un service qui aujourd'hui est adopté il est fortement utilisé et il est jugé fortement intéressant on a ensuite des services euh, qui sont des services en cours d'adoption c'est-à-dire que leur utilisation est un petit peu plus moyenne que celle des caisses automatiques mais par contre ils ont euh, un intérêt qui est très élevé c'est l'information en ligne sur les produits et les stocks disponibles en magasin. Donc là, on est sur de la facilitation de l'achat. Et puis, on a les bornes de paiement par carte à l'intérieur du magasin ou le vendeur équipé d'un terminal mobile. Là, on est plutôt du côté paiement. Et toujours du côté paiement, on a deux autres services qu'on a jugés comme étant des services à potentiel qui sont aujourd'hui peu utilisés, mais qui présentent un intérêt qui est absolument non négligeable. C'est le self-scanning, c'est la borne de paiement sans contact à l'intérieur du magasin. On voit donc ici que finalement les champions de l'intérêt, c'est principalement des services qui concernent le paiement, les services d'accompagnement. Alors ils ont des intérêts, voilà. On, le plus faible il a 30% pour des, produits, pour des services qui soit n'existent pas, soit sont très rares, soit sont assez spécifiques. Il y a quand même de l'intérêt, euh, mais voilà, ils sont plus secondaires que les services euh, qui concernent euh, le paiement. Euh, euh, voilà. Quelque chose qui semble finalement assez logique dans la mesure où toutes les études qu'on peut faire montrent que le principal irritant en point de, compte, en point de vente, c'est euh, le moment euh, de paiement et que ça continue vraiment à apparaître comme une étape clé euh, des parcours d'achat. C'est pourquoi on va, euh, on va finir euh, cette présentation sur un focus vraiment sur les moyens de paiement. Euh, sur les moyens de paiement. Euh... Pardon, excusez-moi. Ouais. Euh, Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu dans ma... J'arrive. Donc, euh, c'est pas parce que euh, le paiement est un irritant que, euh, les, que les consommateurs attendent euh, qu'on supprime le moment du paiement. On a testé deux choses. On est allé très loin. Le premier, c'est Amazon Go. Amazon Go, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, euh, c'est le principe du magasin dans lequel on rentre en s'identifiant, on, on fait ses achats, il y a des capteurs, il y a des capteurs partout, on sort on n'a pas payé et on sera euh, prélevé plus tard. Donc c'est la suppression de l'acte de paiement au moment de l'achat. Ça, c'est un principe qui est accueilli avec beaucoup de frilosité. Ça déplaît à 44% des Français, 24% sont indifférents. Et pour aller plus loin, on en a 24% à qui ça ne plaît pas du tout. Donc ils sont complètement réfractaires euh, à ce principe de la suppression complète euh, de l'acte d'achat. La deuxième chose qui va un petit peu moins loin, qui existe déjà, qui est déjà un petit peu plus ancrée, c'est les paiements via coordonnées bancaires préenregistrées. C'est ce qu'on a par exemple sur une application comme Uber, où on commande son, son VTC, et à aucun moment il y a un acte de paiement, c'est-à-dire qu'on va être prélevé. Euh, ici, on a des perceptions qui sont beaucoup plus clivées. Finalement, la moitié apprécie, la moitié n'apprécie pas. Euh, et alors, avec un certain, une certaine méfiance quand même 20%, euh, qui n'apprécie pas du tout ce principe et pourtant c'est quelque chose qui est bien connu ce système 87% des français avaient déclaré qu'ils connaissaient ce système 57% l'ont déjà utilisé dont 13% l'utilisent souvent par contre ça suscite des craintes on a 30% des français qui déclarent connaître mais qui n'ont pas utilisé les raisons qu'ils évoquent sont principalement des raisons sécuritaires je n'ai pas confiance dans la sécurisation de mes données 71% n'ont pas confiance pour la sécurisation de leurs données la deuxième raison c'est finalement la volonté de garder le contrôle euh, sur ces achats, ça c'est pareil, c'est euh, une crainte qui apparaît beaucoup dans toutes les études qu'on peut faire euh, sur, euh, sur, sur les parcours d'achat, c'est que le, le, le, le consommateur veut pouvoir garder le contrôle, euh, il ne veut pas se sentir attaché à un site, une app, il ne veut pas risquer de faire euh, un achat sans le vouloir. Et donc dans ce contexte, on a testé un certain nombre de moyens de paiement innovants qui finalement confirment encore cette, euh, cette prédominance euh, de l'aspect sécuritaire. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y, y a des intérêts qui sont élevés, c'est-à-dire que les Français, même s'ils ont quelques craintes, ils sont intéressés par les nouveaux moyens de paiement. Et on a donc deux grands moyens de paiement qui sont aujourd'hui adoptés, avec une forte utilisation, un fort intérêt, et une forte intention d'utilisation future, c'est la carte bancaire sans contact, et ce sont les plateformes de paiement en ligne qui existent quand même depuis maintenant un certain nombre d'années et qui ont fait leur preuve. Et on a un service qui est en cours d'adoption, c'est l'e-carte bancaire donc deux, deux services, les cartes bancaires, et la carte bancaire sans contact, qui s'appuient quand même sur quelque chose qui est bien connu euh, du consommateur, qui est la carte bancaire, euh, et on voit que tous les autres services, notamment euh, les services de paiement par smartphone, euh, le paiement sans contact par smartphone, sont un peu plus secondaire. Ce qui ne veut pas dire euh, que euh, les consommateurs euh, soient complètement euh, opposés euh, à ces services. On a, chez RIS Interactive, un baromètre qui est le baromètre des nouveaux moyens de paiement, qui nous montrent que, bien sûr, ils n'ont pas forcément l'intention de les utiliser à date, par contre, ils ont le sentiment, l'intuition que ce sont des moyens de paiement qui vont se généraliser. Ils ont, le consommateur a une certaine lucidité euh, quant à la généralisation euh, future de ces moyens de paiement. Euh, et donc, toujours avec cette crainte concernant la sécurité, qui peut euh, potentiellement être levée par des, euh, par des modes d'authentification qui se développent, qui sont nouveaux. Donc c'est pareil, on a testé un certain nombre de modes d'authentification. Aujourd'hui, on a un mode d'authentification qui domine, c'est le code secret. C'est celui qui est connu, il est utilisé, les gens ont confiance, ils savent comment ça marche, euh, et les non-utilisateurs ont l'intention de l'utiliser. On a un autre mode d'authentification qui a un fort potentiel, c'est l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, aujourd'hui, elle s'est beaucoup démocratisée comme mode d'authentification dans la vie quotidienne euh, des Français. Euh, et elle suscite quand même une certaine confiance et donc si aujourd'hui l'utilisation actuelle elle est relativement élevée euh, les consommateurs qui n'utilisent pas euh, actuellement ont des intentions d'utilisation futures qui sont les plus élevées de tous les services euh, qu'on a pu tester à l'inverse de la reconnaissance vocale qui suscite beaucoup plus de réserves et euh, de, des, des signatures électroniques ou manuscrites qui pour le coup présentent un très faible dynamisme ce sont aujourd'hui des, des, des modes d'authentification qui sont assez utilisés, c'est quand même les deux et troisièmes, mais par contre, en termes d'intention d'utilisation future, on est vraiment euh, parmi les plus bas. Donc c'est presque, j'ai envie de dire, la signature, c'est l'authentification du passé, alors que l'empreinte digitale, c'est vraiment pour le coup l'authentification de l'avenir. Euh, voici donc pour euh, ce qui est euh, des principaux résultats de cette étude consommateur. Je vais maintenant laisser la parole euh, à la table ronde et aux experts. Merci beaucoup. C'est amusant de voir le schéma d'adoption des nouveautés où euh, aujourd'hui euh, certains éléments sur on garde encore le code secret qui fait quand même fait partie des choses les moins sécurisées. Mais ça va évoluer avec le temps. Non D'accord. Donc la table ronde. Donc, je suis Antoine Delastéri, je dirige l'agence digitale Wide qui euh, accompagne ses clients justement dans ces évolutions et ces bouleversements euh, sur les parcours d'achat et euh, les évolutions du comportement des consommateurs justement impactés par les, par les nouvelles technologies. Aujourd'hui on est très heureux que vous soyez là et que nos intervenants soient, soient ici pour, pour venir échanger sur la problématique. Nous avons les avec euh, Rami Karam qui est là. Qui, trouve, qui va s'installer? Euh... Je suis de... Rami, on a Nicolas Ovinet d'April Moto, Fabrice Lécuyer de Carrefour Assurance et Claire Koraliski qui euh, s'occupe de Auchan et qui est la directrice du. Euh, de, de la relation client et l'innovation chez Auchan. Et on a Jérôme Malzac qui est dans le groupe euh, Micropole et qui est au sein de l'agence White est en charge de tout ce qui est innovation. Donc merci à tous pour, euh, pour votre présence. On va, on va commencer par, euh, par les furets. Euh, Rami, vous êtes directeur du e-commerce si je pas de bêtises euh, au furet. Euh, vous êtes une jeune marque. Et, et en quelques temps, vous, êtes, euh, vous avez réussi à devenir un un partenaire incontournable d'ailleurs de, de, de Carrefour Assurance et moto qui m'a dit que vous, vous, vous travaillez ensemble. Et, et, en, et en assez peu de temps, vous avez réussi à vous intégrer dans le parcours d'achat entre le consommateur et les assureurs. Euh, alors vous avez fait beaucoup de campagnes de télévision, donc je pense que tout le monde a en mémoire, c'est l'impact de la télévision, ce top of mind de la marque. Mais qu'est-ce que vous avez fait justement Quel est votre modèle pour pouvoir prendre cette place, encore une fois en très peu de temps, dans, dans, dans ce parcours d'achat Peut-être quelques mots sur les Furet, oui. pour ceux qui ne connaissent Merci. pas vraiment. Euh, donc, moi, je suis arrivé chez les Furet en 2013. La marque a été créée en 2012. Euh, on fait partie d'un groupe anglais qui s'appelle BGL, qui détient un site en Angleterre qui s'appelle Compare des Market. Donc Compar des Market, c'est le premier site de comparaison, au sens large, en Angleterre. Donc, fort de ce succès, ils ont voulu répliquer ce modèle-là en France. Donc, historiquement, nous, on était placés sur tout ce qui est comparaison d'assurance, et principalement assurance auto, et ça va faire à peu près deux ans qu'on a pris un virage pour se diversifier. Donc nous sommes une marque, comme on disait, on communique beaucoup à la télé. Donc il y avait une vraie stratégie drivée par la marque. Donc on veut installer une marque forte qui est top of mind des Français. Et aujourd'hui, avec ces campagnes, on est arrivé à une notoriété spontanée de 55% sur la question qui est, est-ce que si vous connaissez un comparateur de prix en ligne, donc qui est d'une manière agnostique par rapport au secteur. Et fort de ce constat, on a décidé de se diversifier dans d'autres secteurs d'activité et d'autres produits, notamment tout ce qui est produits financiers, donc ça va être du prêt immobilier, du crédit conso, la comparaison de banques, le rachat de crédit, tout ce qui va toucher à l'habitation, donc notamment ça va être l'énergie, l'électricité et le gaz, l'ADSL, ou bientôt il y aura d'autres services également comme le déménagement, voire les travaux. Donc on va dire qu'on est sur tous les produits fun qu'on s'amuse à acheter, tous les produits qui sont complexes, souvent en base d'abonnement et sur une logique de service. Nous, on n'est pas là pour faire des produits physiques, et aujourd'hui, si on regarde l'étude Harris, en réalité, on est perçu comme étant en amont de la recherche client. Donc quand on dit research online et purchase offline, sur une bonne partie des produits, c'est pas le même parcours, en tout cas. Donc aujourd'hui, on est très présent sur tout ce qui est research en amont. Donc on a une stratégie de search qui, est, qui vise assez large. Donc si on prend l'exemple de l'auto, on ne va pas juste écrire et parler de l'assurance auto, on va également parler du produit de l'automobile. Tous les services qui sont liés autour de l'auto, pour se positionner sur ces requêtes-là, parce qu'il s'agit de clients qui sont intentionnistes, certes à différents niveaux de maturité, mais il faut qu'on arrive, nous, à capter cette audience-là au meilleur moment. Et nous tous nos produits, de toute manière, il y a deux triggers soit il y a une recherche d'économie ou insatisfaction de, par rapport aux, aux fournisseurs actuels de services, ou bien il y a un changement qui va pousser à se, pour changer de fournisseur, par exemple le déménagement, qui pour nous aujourd'hui est un moment clé, à la fois pour l'assurance habitation pour changer de fournisseur d'électricité, pour, pour la DSL, et également les services de déménagement. Si on pense à l'automobile, c'est notamment souvent l'achat d'une nouvelle voiture qui va déclencher derrière un changement de fournisseur d'assurance. Parce qu'on achète la voiture, on se pose la question sur le produit, et c'est là où nous on se place en termes de search et en termes de retargeting pour que nous on capte ces clients-là le plus en amont possible. Et, et justement, c est, c est des, il faut être présent au bon moment, sur la bonne personne, avec le bon message comment vous faites pour isoler ces moments clés euh, afin d'afficher euh, la présence de votre marque pour derrière générer des leads Alors je dirais, il y a une première étape qui est très mass market et euh, on est à la télé tout le temps, donc ça c'est vraiment en ligne rouge, donc on arrive à top of mind par rapport à ces recherches là, et après il y a le search, donc il y a une vraie stratégie de contenu qui est assez large, qui va capter tous ces clients là, et du coup on va adapter également les outils qu'on va leur proposer. Par exemple sur tout ce qui est contenu aujourd'hui, plutôt que de pousser une entrée de formulaire d'assurance auto qui comporte 50 questions à peu près, donc c'est toujours un plaisir de remplir 50 questions pour avoir un tarif, on a plutôt développé des outils plus simplifiés, sur une base de 5-6 questions on a au moins un estimatif. Donc typiquement un client qui est en début de recherche, plutôt que l'obliger à partir dans un parcours très long, très complexe derrière, on le fait passer par un parcours plus simple pour avoir déjà un tarif indicatif et le faire entrer dans le parcours. Et ça, ça permet d'optimiser le taux de conversion Exactement. Euh, ça permet de trier en partie des, des touristes, ce qu'on appelle des touristes. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui drop à la première étape. Dès qu'ils voient que c'est un formulaire, ils vont partir, surtout sur le mobile. Personne n'a envie de en remplir 50 questions sur un mobile. Donc c'est vraiment assez pénible comme expérience. Par contre, 60% ils arrivent à le faire. Aujourd'hui, on a des très beaux taux de complétion, mais on en perd principalement à la première étape et à la dernière étape quand il s'agit de renseigner les coordonnées perso. Du coup, tous les clients qu'on perdait à la première étape, on a réussi à les transformer à travers des outils et des simulateurs à titre indicatif. Et c'est la même chose, je dirais, sur le prix immobilier, par exemple, qui est un des produits clés sur lequel il y a une vraie logique de recherche en ligne, pour lequel il faut se positionner sur tout type de requête de type simulation. Et là, il faut proposer des simulateurs, les taux actuels du moment, gérer les mêmes recettes qui marchent avec tout le monde. Et après, les clients les engager dans ce cas-là avec un parcours plus engageant, qui va donner un tarif réel et un taux réel, et qu'il puisse rentrer dans ce cas-là en contact avec une vraie agence physique et un vrai courtier. parce oui, que c'est un peu le, le, par... est -ce le, le paradoxe, c'est que vous êtes un pure-player, Furet.com, d'ailleurs, c'est marqué dans votre Exactement. nom, mais euh, vous avez un ancrage terrain, euh, euh, un contour, enfin, obligatoire. Alors, je dirais que ce n'est pas parce qu'on est pure-player qu'il faut se détacher des canaux téléphoniques et physiques, au contraire, ils sont tout à fait complémentaires. Si on prend l'assurance auto, nous avons deux partenaires aujourd'hui, J'irai sur une page de résultats, 60% des clients vont décider de poursuivre en ligne. Donc poursuivre en ligne sur le site du partenaire. Mais si le, client, si le partenaire ne les rappelle pas assez rapidement dans les, dans les délais pour les convertir, on sait que la vente ne va pas se faire. Il y a des produits sur lesquels la conversion ne se fait pas complètement en ligne, sur lesquels il y a un vrai besoin de vulgarisation, d'explication, de réassurance de, et d'accompagnement surtout, en termes d'expertise, si on prend un prix immobilier. Il y a des acteurs aujourd'hui qui sont des pure players, qui font un parcours à distance à 100%. Mais ça reste la minorité du marché. Aujourd'hui, quand on prend un prix immobilier, on s'engage souvent sur 20 ans, c'est le tiers des dépenses d'un ménage. On a envie plutôt de parler à quelqu'un, à un vrai expert qui nous accompagne dans la démarche. Donc nous, on a fait le choix vraiment de coupler à la fois du digital pour capter le client en amont, et derrière, donner le choix au client, il ne faut pas forcer la main, à soit poursuivre en ligne s'il le souhaite, soit entrer en contact téléphonique avec un agent, quel que soit le produit, ou éventuellement même aller en agence physique, prendre un rendez-vous. Et ce sont vos experts ou c'est des experts de partenaires de... Votre voisin par exemple. Aujourd'hui c'est des experts des partenaires, principalement. Donc il euh, y a une anecdote que je peux donner, c'est qu'il um, y a un wording qui nous a fait gagner plusieurs millions d'euros. Quand on a changé un wording sur une page de résultats de souscrire sur le site de l'assureur à poursuivre sur le site de l'assureur, on a gagné beaucoup plus d'argent. En fait. Ce qui se passe, dès qu'on met des barrières dans la tête des clients où c'est engageant de suite derrière, ils ne franchissent pas le pas. En fait. Dès qu'ils franchissent le pas derrière, ils vont discuter au moins avec l'expert du partenaire qui va leur apporter l'assurance nécessaire et pouvoir le convertir à ce client-là. Aujourd'hui, l'accompagnement la qu'on envisagerait éventuellement, euh, qu'on est en train d'étudier et qu'on a testé, c'est du chat, plutôt, pour aider à la complétion, clarifier des éléments dans le parcours. Et on s'en est servi à titre expérimental, même moi, je me connectais assez souvent, ça m'a permis de voir des bugs. Euh, mon pas de bol, je suis tombé dessus, mais euh, c'est ce qui arrive souvent. C'est votre job. Exactement. Donc ça nous a permis de corriger des bugs. Et aujourd'hui, la vraie question, est-ce que les clients nous perçoivent comme experts de la comparaison, experts du produit J'irai plutôt, et nous voient comme experts de la comparaison. Donc il faut qu'on soit fidèle à notre ADN. Par contre, renvoyer derrière aux vrais experts produits, que ce soit Assurance, ou pré-IMO ou énergie, le bon moment venu. Bon, J'aimerais juste revenir sur une question. Vous parliez tout à l'heure de la simplification des parcours de, de, de souscription. C'est un élément, peut-être qu'on a des assureurs dans l'audience, là, qui est hyper important pour eux, notamment, vous le disiez, sur la partie automobile, parce que c'est très complexe. Comment est-ce que, technologiquement, vous pouvez on va dire, vous assurer que le prix que vous allez proposer, le prix à partir d'eux que vous allez proposer, est bien cohérent par rapport à la voiture qui va être derrière un, euh, assuré ou autre sur un formulaire qui va faire peut-être 5-6 questions versus une 60, euh, 60 ou centaine de questions. Ça peut être quand même assez compliqué. Donc bien je sûr. serais intéressé de savoir comment techniquement vous arrivez à le faire. Alors, on a la, Sans euh, révéler de secret. Non, hein. bien sûr. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de volume. Donc euh, pour donner un, un ordre de grandeur, aujourd'hui, par an, on fait à peu près 3 millions et demi de devis par an, tous produits confondus. Et à peu près 2 millions, grosso modo, sur l'auto. Donc ce qui nous permet d'avoir une très grosse base de données, de statistiques, sur lesquelles on peut requêter et en temps réel, donc, sur les, il y a des questions qui sont assez clivantes dans l'assurance auto. Donc, ça va être le véhicule, ça va être l'âge du conducteur, l'âge de son permis, donc ce qui permet de, de cibler en quelque sorte ce qu'on appelle un bonus-malus par rapport à son historique, l'usage de son véhicule. Et à partir de ces questions-là, on arrive plus ou moins à tomber dans des catégories et clusters de données et de profils types similaires à ce client-là pour donner une fourchette. Soit un tarif à partir d'eux, soit une fourchette, en tout cas. Et on est clair, en tout cas, que c'est dès l'entrée de jeu que. On, pose la, on dit la question clairement au client, c'est en test en, en ce moment, c'est est-ce que vous êtes au début de la recherche vous, avez, vous voulez un tarif indicatif en moins de deux minutes ou bien vous souhaitez un devis précis et sur mesure, et là ça prend à peu près dix minutes. Donc dans un cas ou dans l'autre, on le précise clairement au client pour qu'il n'y ait pas une déception en entrée de jeu. On se base techniquement sur nos stats et nos données pour créer tous ces clusters-là et justement pouvoir prendre les percentiles nécessaires statistiquement pour placer le client dedans. Après, il y a une, il y a une contradiction sur tous ces produits complexes, l'assurance ou le il faut que ça soit rapide, par contre, il ne faut pas que ça soit trop rapide. Quand c'est trop rapide, ça, est, ça relève une suspicion. En fait. Je ne comprends pas, c'est mon assurance auto, si jamais j'ai un accident, il se passe quelque chose, comment ça va se passer pour le remboursement Donc si c'est trop rapide, ça pose des doutes aux clients. À un moment donné, on a créé un parcours intégré chez nous, où le client pouvait souscrire à travers une interface, les Furet, même si tous les flux partaient chez les partenaires. Moi, j'ai les réflexes plutôt d'e-commerce classique. Quand on a réduit les étapes, derrière, on a en une seule page, on pouvait souscrire, on a retesté avec deux étapes, deux pages. Les deux pages marchaient mieux. Ce n'est plus de rassurance, comme quoi c'est un peu plus long, Ça donnait plus d'informations derrière, contrairement à un produit, je dirais, mass market. Et c'était brandé uniquement les furets ou c'était brandé avec le partenaire C'était co-brandé. Et justement, quand on a fait le test d'avoir un branding complètement les furets avec des marques moins connues, ça marchait mieux. Dès qu'on avait des marques plus connues, on a brandé au nom des marques et là, ça marchait beaucoup mieux. Et comment on fait pour passer d'un... Parce qu'aujourd'hui, vous couvrez l'assurance, vous montez sur le crédit immobilier, donc ça, c'est quand même... Même si on reste autour de l'argent, c'est quand même des métiers assez différents les uns des autres. D'un point de vue image, vis-à-vis de vos consommateurs, vous arrivez à justifier le fait de pouvoir monter sur des crédits immobiliers, qui est quand même un acte engageant, parce qu'effectivement, en général, on en prend pour 20 ans. Donc ça, ça, ça se passe comment C'est de la communication C'est de, de, de la rassurance Alors, je dirais, à... on a procédé de différentes manières. Euh, il y a une première étape il y a, bon, on fait beaucoup de tests sur le site je ne devrais pas le dire mais il y a plein de fois où on met des services qui n'existent pas encore vraiment pour tester l'appétence des clients à cliquer dessus déjà. ça me permet d'avoir une appétence donc euh, en ce moment on est en train de tester des choses sur le support téléphonique on a beaucoup de clients qui nous contactent, qui nous appellent en direct qui arrivent à trouver notre numéro et on se posait la question, est-ce qu'on doit la apporter en support téléphonique en amont pour améliorer la qualité des leads aux partenaires par exemple euh, mais sur le primo, on a fait des études quanti pour comprendre déjà où est-ce que les clients nous voyaient Aller au-delà de l'assurance, et les produits financés sortaient en premier. qui me paraissait le plus naturel par rapport à l'assurance, suivi par les produits qui sont liés aux utilities, Donc comme l'énergie, le déménagement, ou euh, éventuellement le broadband. Après, c'était vraiment une stratégie de com. Vu qu'on est perçu aujourd'hui comme expert de la comparaison, c'était un monde assez naturel d'aller dessus. On se placerait aujourd'hui comme un courtier de mots. Je ne suis pas sûr qu'on aura le, la même résonance de suite. Ce sera un chemin qui est plus long on a pris, tôt, pris plutôt l'ADN de signer avec des courtiers, avec des agences physiques, parce qu'un courtier, il compare. Et il propose plusieurs offres. Donc on, prend, on a toujours le parti pris de donner le choix au client de choisir le fournisseur de son choix qu'il veut. Et d'autre part, et nous, on se place dans une logique de comparaison. C'est-à-dire que votre modèle est construit autour de la data, que vous commercialisez, quelle qu'elle soit, que vous commercialisez aux assureurs Exactement. Par contre, on ne pas les données. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'on ne va pas vendre les données des utilisateurs à tout va, sauvagement, comme feraient euh, certains concurrents. Mais on se refuse de le faire. Aujourd'hui, il y a une marque qui est très forte, qui est installée, sur laquelle on a investi énormément. Aujourd'hui, les données du client, elles sont transmises uniquement aux partenaires que le client a sélectionnés. Donc c'est fait toujours en état de connaissance du client. Et, et dans vos investissements médias, alors, sans donner forcément les montants, mais la, la part du digital et du search, c'est plus que, plus que majeur. Elle est significative. Aujourd'hui, la télé reste majeure. Par contre, quand on fait de la télé, derrière. Si on prend un produit récent sur lequel on n'a pas encore des positions SEO, il faut toujours le coupler avec de l'investissement digital pour aller capter ce trafic-là. Donc si on va aller à la télé sans aucun dispositif digital, on serait uniquement en train de nourrir nos concurrents, faire simple, on crée de l'awareness, mais quand les clients vont nous chercher à part un trafic direct, on va les envoyer le trafic ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est une part qui est non négligeable. On a été historiquement, je dirais, un peu moins mûr sur d'autres leviers que le search à la télé. Et en ce moment, on est en train de diversifier sur tout un tas d'autres leviers. Ce ne sera jamais majoritaire dans notre mix trafic, mais ce sera une logique plutôt de hedger un risque et apporter un incrément en cas de baisse de search, de position ou de pression concurrentielle à la télé. Pour revenir sur le parcours omni-canal, finalement, vous êtes une des premières étapes sur le online et puis vous redirigez vers le online de vos partenaires ou voire même le physique de, de vos partenaires. Mmh. Euh, du coup, comment vous assurez le fait d'avoir ce suivi de l'information client, de la connaissance client, une fois que le, de la, le passage de relais est, est fait vers votre Alors Ça dépendrait des produits. Il y a des, je prends si quelques exemples. Si je prends l'énergie aujourd'hui, qui est un produit opéré par un call center qui va appeler au nom des furets, derrière. on a toutes les données. On a tous les allers-retours, toutes les données, le statut du client et comment ça avance, le nombre de relances. On a un droit de regard sur les scripts également, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de la survente, il n'y a pas d'une vente forcée également. Si on prend l'assurance auto, on a mis en place avec certains acteurs des pixel trackers pour comprendre jusqu'où la vente se concrétise online. Et également avec certains, on a des, des remontées de vente quotidiennes à travers des API. Je prends le primo par exemple, on a également des flux de retour. Donc aujourd'hui, on est capable de comprendre dans quel état le dossier est. On est connecté à l'ERP d'un partenaire et on sait exactement voilà, si le client il a pris rendez-vous, si derrière le dossier il est envoyé en banque, s'il si est validé, etc. Donc ce qui nous permet nous d'anticiper et se projeter en termes de revenus. dire par rapport à tel état d'avancée de ses clients, on sait calculer le potentiel de conversion et revenu. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez généré un lead qui arrive chez euh, April Moto. Donc, Nicolas, vous êtes le directeur du digital et, et de l'e-commerce chez, chez April Moto. Oui. Vous m'entendez euh, Quelques mots sur April Moto. En fait, on est le, le spécialiste de l'assurance de roues, la filiale du, du groupe April. Le groupe April Italien, Nous, on est à Tours, on est une centaine de collaborateurs on représente à peu près entre 3 et 5% du marché de l'assurance de haut. Euh, la particularité qu'on a c'est qu'en fait on a un business qui est vraiment partagé à part égale 50-50 entre un, une distribution via un réseau de courtiers donc on a à peu près 5000 courtiers qui distribuent nos produits aujourd'hui et le reste en fait en vente directe donc la vente directe chez nous c'est du, du digital pur euh, l'internet, le téléphone et aussi particulièrement particulier à la moto les, les concessionnaires donc, en, effet, on est, en fait, on est dans le bon ordre. Hein. Parce que, donc, euh, j'ai une partie... qu'il s'est réfléchi. Grosso modo, j'ai, sur, sur, sur mon business, donc sur la partie digitale, les 50% du digital. J'ai bah, Rami, qui m'en amène aujourd'hui presque 20%. Donc, il est, il est important chez moi. Il est même, limite, trop important. Voilà. <rire> donc, le... même, moi, je cherche plutôt à, à la fois travailler avec lui, mais à la fois, surtout, euh, conserver un mix d'acquisition euh, en termes de, en termes de, de business, pour qu'on puisse à la fois travailler ensemble et à la fois se développer par ailleurs. Donc, euh, on, est, on est partenaire. Tout à l'heure, vous parliez des points, des points techniques. il nous apporte aussi beaucoup de données. Parce qu'en fait, le point technique dont vous parlez tout à l'heure, c'est en fait, nous, on appelle ça un appel de tarif. C'est-à-dire que quand, la, quand le, le lead arrive des en fait, à un moment donné, on a toutes ces informations et quelque part, on a son profil complet. En fait, on a une partie de l'état du marché en temps réel. Donc, ça, pour nous, c'est très utile. Là où, pour, pour le coup, ça nous a, on peut être contraint sur d'autres problèmes, mais là, cet état du marché en temps réel, il nous, il nous permet en fait d'étudier sans arrêt de nouvelles offres ou d'évolution de nos offres. Et ça, seuls les comparateurs aujourd'hui, vu le volume de flux qu'ils peuvent nous apporter et la qualité de la donnée, parce que c'est vrai qu'il y a une grande qualité de la donnée via nos, nos, nos échanges techniques, ça nous permet en fait de faire évoluer nos offres beaucoup plus vite que ce qu'on faisait auparavant. Donc en fait, le, le mal nécessaire, on pourrait le voir d'un point de vue d'un mal nécessaire en disant hey, on on... « aujourd'hui, ils se sont mis en, fait en amont dans la chaîne de valeur, ils se mettent avant nous sur Google, hein. tout le monde en fait passe par Google, et on n'en a pas parlé, mais au-delà de la télé, aujourd'hui, la clé sur le digital, c'est d'être présent sur, sur ces grandes grandes plateformes. Donc on, on, on se bat à la fois avec eux pour être présent sur le mot-clé, notamment assurance moto, donc on, on se fait potentiellement monter les prix sur le SEO, on se, on se bat aussi avec eux. Mais quelque part, il y a et cette compétition et cette coopération qui nous apporte toute une série de données qui nous permet d'être plus performants et qui nous permet aussi de créer ce qu'on a fait depuis deux ans. En fait, quand vous venez des furets, vous arrivez en fait sur un parcours spécifique. C'est brandé après le moto, mais c'est vraiment adapté en fonction de, de, de, des informations que vous avez. Et, et on retrouve la marque lesfurets.com sur, sur votre site Ou euh, on arrive sur après le, non, alors, on a le moto. Testé, justement, on a testé en fait entre. Euh, arriver directement chez Apri Moto en disant « Bonjour, vous êtes chez Apri moto et maintenant vous, bah, vous allez être gentil, vous allez... » Parce qu'en fait, techniquement, on a besoin de récupérer encore plus d'informations et vous venez déjà de remplir 8 étapes d'un formulaire qui est, on va dire, quand même assez, assez pénible. Et nous, on, vous a, on a encore six étapes derrière. Donc en fait, on a repersonnalisé tout ça et on a fait un test en mettant le logo des furets et en disant « Waouh, c'est génial, vous, avez... vous venez des furets, vous voulez assurer votre Honda, quelle belle machine. Euh... » On parle. On a besoin encore un peu de temps, faites un dernier effort, parce qu'on va vous fournir un super service et un meilleur prix et en fait des meilleures garanties, parce que Rami cherche à m'afficher, moi je cherche à être positionné en termes de prix chez les Furets, alors qu'en fait mon vrai gain c'est de pouvoir apporter du service et des garanties complémentaires. Donc là on a fait tout un travail en fait en fonction pour se différencier, là où on veut être numéro un en prix sur les Furets, derrière pour autant on veut surtout pas forcément vendre le prix. Mais on veut le faire d'une manière suffisamment intelligente pour pas que le client, pour pas que le lead se dise « Hey, j'ai vu 350 chez les Furets, euh, là ils me proposent 450, ils abusent un peu à prix moto. » C'est pas du tout, on a retravaillé nos parcours. Mais comment vous le faites du coup Parce qu'en général on clique sur un tarif, sur un comparateur. Ouais. Euh, comment vous faites cette transition Et bien, On a un discours particulier sur le digital, avec des modules d'options qui peuvent s'ajouter, qui vous présentent en fait tout le bénéfice qu'il y a à personnaliser. Et puis on a une grande chance, c'est qu'en fait le motard, c'est quelque chose d'affectif la moto, c'est un marché de niche. Et si on arrive à trouver un discours justement par rapport à sa moto, par rapport à cette, cet instant où lui, il a envie de se faire plaisir, la moto c'est aussi du plaisir, même, même dans l'usage quotidien, on a 85% de nos clients qui sont des hommes, quand vous achetez un scooter même pour aller au boulot, ça reste un petit joujou quand même. Donc il y a toujours ce côté, si je prends la petite option, si j'ai le bon discours au bon moment, je vais pouvoir justement faire de l'obsède. C'est là où c'est intéressant Je trouve que, oui, Effectivement, c'est super intéressant. Pour ceux qui liront l'étude en détail euh, qu'on qu a effectuée avec le BG et, et Harris, vous verrez que la personnalisation dans le parcours omnicanal, donc, que ce soit sur le online ou le offline, la personnalisation arrive en deuxième position juste après l'UX et l'UI pour la partie online. Et c'est super intéressant de voir à quel point vous êtes en, en capacité de faire cette personnalisation, à la fois grâce finalement aux data récupérées de, des furets et à la fois vous par rapport à une... Alors du coup, moi, ma question, elle, est, elle, est, elle va être un petit peu euh, technique, euh, comment est-ce que vous vous assurez de présenter la bonne offre, les bonnes options euh, au bon internaute à un instant T C'est uniquement sur la base de la connaissance client que vous, avez, euh, que vous a fourni les furets ou euh, vous avez d'autres stratagèmes pour, pour le faire Alors en fait, on a aussi nos données à nous. Hein, on, a plus, on a plusieurs années de, de données importantes euh, de notre côté. On a en fait ciblé, tout, on a segmenté en fait tout nos, tout nos, tous nos clients, tous nos prospects potentiels sur une, une douzaine de, de clients types. Et à partir de là, nos liens techniques sont des, sont des web services, donc en effet, on a nos bases qui se mettent à jour en temps réel, et puis qui vont matcher derrière avec un système notamment de scoring, en fonction de si vous êtes aujourd'hui un homme à Paris, que vous avez 42 ans, que vous m'avez dit que vous aviez passé votre permis il y a 20 ans, mais que vous n'avez plus de moto depuis 3 ans, vous correspondez en fait à mon persona qui est le retour à la moto. Potentiellement, vous avez eu des enfants, donc, vous, donc votre femme vous a dit, hé, eh, la moto c'est terminé. Et puis là, vous avez 42 ans, et potentiellement, soit vous avez divorcé, soit votre femme veut bien vous racheter une moto. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer... Je vous connais, et je vais pouvoir justement, vous allez tomber sur un segment chez, vous, chez nous, et je vais pouvoir justement vous proposer le, le meilleur, ou le parcours adapté. Et, et, et, et du coup, euh, ça fait beaucoup de personnes à différence, qu'on a tous des vies trop. Je crois que vous avez une organisation assez particulière justement pour, avoir, pour encaisser cette agilité. Ouais, alors nous, ce qu'on a fait, euh, moi, ça fait deux ans et demi que je suis arrivé chez, chez April Moto. Je, suis, je, viens du, je viens du retail, hein, je viens du pur Digital depuis, depuis 20 ans. Et je connaissais pas du tout l'assurance. Et je suis arrivé dans un monde où on me disait, ouais, on est super agile. April Moto, on est agile. On est, on est la filiale du groupe April, on est agile. Je suis arrivé, on est une centaine. Et en fait, ils étaient tous, ils étaient tous dans des bureaux séparés. Moi, j'arrive d'une agence avec comme ça, la Open Space et tout. Enfin, j'arrive avec trois personnes de, de, de, de mon équipe, parce que je travaille avec les mêmes personnes depuis plusieurs années. Je leur ai dit, mais si vous voulez qu'on bosse ensemble, il va falloir qu'on se mette. Enfin, euh, je ne pas faire des réunions tous les mois. Il faut qu'on se mette ensemble, vraiment, quoi. Donc, on a pris une grande pièce comme ça, puis on s'est mis à 25 dedans. On a pris des gens de la technique euh, assurantielle, on a pris des gens du marketing, on a pris euh, des gens du digital, on a pris euh, pas mal de développeurs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Je pense que Rami, euh, chez les Furets, ils ont une équipe de Top Gun. Hein. Ils ont une trentaine de développeurs qui sont top niveau, quarantaine même. Et c'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Hein. C'est une partie au-delà de la donnée, au-delà de L'équipe la... est si en elle-même. Et... Et en fait, au-delà de l'équipe ici, au-delà des compétences, aujourd'hui, je, je, je drive cette équipe, euh, C'est pas seulement la, la capacité technique, c'est aussi la capacité, comme une sorte d'API interne, je ne sais pas si ça vous parle, mais pouvoir se, très rapidement discuter avec le marketing, euh, les gens qui conçoivent les produits, les gens qui font la data. Plus on est rapide, plus on arrive à se mettre au, en face en tous ensemble, et plus on arrive à itérer rapidement, et plus réellement on arrive à sortir des choses. Ça, ça veut dire je crois que vous avez des nouveaux produits qui vont sortir. Vous mettez combien de temps entre la genèse du produit et le fait qu'il soit live alors j'ai un exemple live, euh, la trottinette électrique, cette espèce d'horreur dans Paris, là je voyais ce matin, j'attendais un Uber, euh, un cauchemar absolu, je me dis on va assurer ces gens. Euh, on a eu l'idée en fait euh, de tester ce marché euh, il y a deux mois, on savait absolument pas faire de la trottinette il y a deux mois, on sera live le 15 juin avec un produit, un produit qui est assez en, en rupture avec le marché, en gros on va pas assurer votre trottinette, on va, on va vous proposer plutôt de vous assurer, vous, quelle que soit la trottinette que, que vous prenez, on va faire une, une RC améliorée, et, et potentiellement aussi votre famille, en quelques clics, vous allez être, être assuré. Et ça, aujourd'hui, donc euh, en, en moins de trois mois, arriver sur le marché, en ayant travaillé avec un porteur de risque qui s'appelle Alliance, parce qu'on travaille beaucoup avec Alliance, et monter nous ce produit avec les garanties qu'on voulait, quand vous parlez à des gens de l'assurance, ils vous disent « Non, mais moi, avant, il me fallait un an, un an, un an et demi pour avoir un petit bout du truc. » Donc, euh, si on n'était pas organisé comme ça, on ne on, on pourrait pas le faire. Comme quoi, le, le, le time to market, grâce à la pluridisciplinarité des équipes, techniques, marketing et digital, ça marche quoi. Indispensable. Et Alors, je, on l'a dit au démarrage, le, la moto, c'est quelque chose assez communautaire. Euh, les réseaux sociaux, on, on le voit, il y a certaines marques pour lesquelles c'est un, une source de trafic très importante. Vous, je sais que vous avez une forte présence sur les réseaux sociaux, que, que, comment vous organisez ça alors, Sur les réseaux sociaux, on, a, alors on, est, on reste petit, on a 35 000, 35 000 fans, et on a surtout organisé aujourd'hui notre, notre cible, justement pas sur nos 12 personas dont je parlais tout à l'heure, mais on a voulu se positionner uniquement sur la partie moto, euh, moto plaisir, moto compétition. On a l'ambassadeur de la marque April Moto qui est John Zarco, ça ne vous parle pas, Forcément, c'est un, un des deux pilotes français en, en moto, en championnat du monde, MotoGP. Il a un peu de mal cette année si vous, le, si vous suivez le championnat. Mais il a fait un très beau parcours depuis deux ans et on a, on a beaucoup développé de contenu et on a fidélisé une communauté en fait, d'aficionados euh, avec Johan. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, alors ça nous a créé beaucoup de trafic, ça nous a créé une image d'expert de la moto. Même si vous suivez les, les grands prix moto sur Canal, vous avez peut-être vu notre billboard de 6 secondes après le moto ou l'expert de l'assurance moto. Euh, et euh, aprimoto.com d'ailleurs, on communique sur la, la, le nom du site maintenant, on ne communique pas seulement sur la marque Aprimoto ça me rappelle quelqu'un euh. on a copié certaines choses, hein. forcément ça marche euh, et, et donc l'idée c'est aujourd'hui de pouvoir faire évoluer cette communauté justement vers les autres personas qu'on n'adresse pas forcément et on a des problématiques justement, comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on crée des nouveaux contenus euh, on anime différemment la communauté on se staff aussi pour le faire parce qu'aujourd'hui euh, la personne qui parle du MotoGP chez nous, euh, elle n'a pas forcément envie de parler de la, la sécurité en airbag euh, dans, euh, quand vous partez en week-end euh, que vous n'avez rien à faire de la moto de compétition donc on est en train de réfléchir à toutes ces problématiques parce que le peu qu'on a fait, parce que je trouve que c'est peu par rapport à, à certains dispositifs en, en médias sociaux ça a déjà porté des fruits en termes de euh, génération de nos propres leads suivez mon regard donc l'idée c'est aussi de créer du contenu de, de se positionner toujours pareil. Parce en gros, on se fait la guerre pour pouvoir euh, amener les gens directement, amener le volume directement chez nous. Et, et quand est-ce qu'on fait un devis euh, sur Facebook On déporte euh, le fameux formulaire simplifié de cette, euh, Alors, cette chance sur Facebook le, le formulaire simplifié chez nous, euh, vu la spécificité de la moto, en fait, le quick quote, hein, ce, dont parlait, ce dont on parlez à l'heure sur l'auto, ça fonctionne. Sur la moto aujourd'hui... Si vous, si vous voyez un formulaire simplifié, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, pourquoi Parce que le nerf de la guerre de l'assurance moto à la base, c'est le véhiculier, c'est-à-dire la liste de tous les véhicules possibles sur le marché pour avoir déjà un, une, un tarif, un vrai tarif. Et aujourd'hui, autant il y a un véhiculier standardisé qui existe, le camarade de l'auto, autant sur la moto ça n'existe pas. Et vous avez des variantes très importantes entre la 1200 GSXR et la 1200 GSX tout court, potentiellement vous n'avez pas du tout le même risque et le même tarif. Donc tant qu'on n'aura pas déjà ce véhiculier, on ne saura pas le faire. Et puis sans trahir un secret, on avait essayé il y a quelques années, c'était un peu avant que j'arrive, un quick coach sur le scooter, parce qu'on pensait que le scooter, c'était plus facile de donner un tarif. Donc on a un écran en quelques clics, et entre nous, ils ont vite arrêté. On en a parlé au démarrage. Aujourd'hui, la vente, le digital est une part significative de vente directe ou ça se termine comme on le disait pour lesfurets.com euh, via une vente téléphonique. 50-50, du full web chez moi c'est 50% les gens souscrivent tout seuls parce que j'arrive à bien les accompagner donc on a beaucoup travaillé ça parce qu'évidemment on veut développer un maximum ce service on veut, on veut au maximum que vous souscriviez avec le plus d'informations possibles le devoir de conseil respecté, vous savez qu'on a un devoir nous de, de vous accompagner, de vous conseiller au mieux par contre plus vous vous souscrivez euh, online et plus forcément, bah on, forcément on, on optimise aussi nos gains. Mais par contre, le reste, le 50% de téléphone, on ne veut pas pour autant le supprimer. Parce qu'on a fait des tests assez pointus des utilisateurs. Où il y a aujourd'hui toute une partie de la population qui ne peut pas souscrire une assurance. Euh, même si elle a rempli le formulaire, à un moment donné, elle va être perdue sur, euh, sur une des étapes, elle ne va pas être en confiance. Et là, il faut absolument soit qu'ils puissent nous appeler très rapidement, soit qu'on puisse le rappeler. Et sur ce canal téléphonique, on parlait, les on parlait tout à l'heure avec Rami un petit peu sur la partie bot, euh, sur ce canal téléphonique, on est plus contact humain ou euh, vous imaginez, vous travaillez déjà sur les stratégies voice, de type voice bot Absolument, on travaille sur un call bot, parce que là justement on bénéficie de l'expertise de nos petits camarades du groupe April qui ont mis un call bot sur l'assurance emprunteur notamment, ça apporte ses fruits puisque ça permet vraiment d'orienter et d'aiguiller encore plus le, le client. Donc nous, nous aussi, je pense qu'à l'horizon 2020, on aura aussi notre callbot. Euh, et, et surtout, ça nous permet de capter encore plus d'informations pour améliorer encore plus le discours aussi de nos conseillers, de, de mener ce chantier-là, en fait. De digitaliser ce, ce parcours en réalité, ça nous permet d'améliorer encore notre, notre relation client euh, traditionnelle. Et aujourd'hui, euh, dans l'état de développement actuel, il est plus là pour remplacer le taper 1, taper 2, taper 3, le, le choix qu'on y fait, ou il est vraiment là pour euh, introduire du conversationnel sur Exactement. le numéro d'adhérent, le type de moto. Euh, il, est pour, tout un tas de... il est pour créer une conversation. Il est pour poursuivre la conversation différemment en fait. Toute la vente aujourd'hui sur internet, quelle qu'elle soit, c'était bien montré tout à l'heure. En fait, c'est un problème de conversation en fait, le business. J'ai besoin de parler avec toi, j'ai besoin de comprendre ton langage, j'ai besoin de te connaître. Et forcément, mieux on discute, plus tu as de possibilités pour discuter avec moi, plus le business va croître. Et, et demain, vous le ferez, euh, c'est quoi votre avis sur tout ce qui est enceinte connectée, euh, euh, tout ce qui est la, la voie, le commerce par la voix Je, je, je trouvais ça insupportable, et puis j'ai mes enfants qu'on a acheté une, et donc je suis, vous savez, je suis accro, J'ai l'enceinte chez moi, on, enfin, pour moi, on va, je ne sais pas si on arrivera à souscrire de l'assurance via une enceinte connectée, parce qu'il y a un, quand même un sacré boulot. Je pense que les furets, par contre, pour avoir des tarifs sur des quick-coutures, ça, fonction, ça fonctionnera, à mon avis, bien avant nous. Mais par contre, pour avoir toute une série d'informations, euh, c'est forcément un canal qui va, qui va exploser dans les, dans les mois et les années à venir. Super. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci à vous. Fabrice Carrefour Assurance. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez un modèle assez... Enfin, qui, est très, qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on on rentre dans du brick de mortar. Euh, vous vendez du service. Euh, vous arrivez à vendre du service entre des choux et des carottes, pour caricaturer, dans ce monde de l'hypermarché qu'on a vu tout à l'heure en pleine, en pleine mutation. Que, comment vous arrivez à faire ça Alors, très rapidement, déjà, il bon, faut, faut que je change de photo, parce que je me rends compte que euh, là, il y, y a des choses qui ont disparu. Hein, euh, la... La cravate, la cravate euh... les cheveux, le, le privilège de l'âge sans doute. Donc euh, je, vais, je vais vous envoyer une autre photo, effectivement, ça sera quand même un peu plus représentatif. Euh, bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, quelques mots sur Carrefour Assurance très rapidement. Donc, euh, euh, donc moi j'ai la chance de diriger effectivement l'activité assurance, de vente d'assurance au euh, en Carrefour, d'assurance aux particuliers hein, et, et tout type d'assurance. Euh, globalement, on est euh, 270 personnes à peu près, on fait 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on est sur trois marchés essentiels, tout ce qu'on appelle l'affinitaire euh, financier. Euh, C'est tout ce qui est assurance emprunteur, euh, tout ce qui est assurance moyen de paiement derrière la carte passe de Carrefour essentiellement, et donc l'activité de Carrefour Banque. On est effectivement, comme ça a été précisé, très, très proche hein, des univers financiers euh, et des univers assurantiels. Euh, un deuxième marché qui est un marché plus grand public, euh, dommage, auto, habitation, euh, protection euh, protection individuelle. Euh, et un troisième marché qui l'affinitaire qu retail, qui est, qui est celui dont vous parlez, euh, qui est effectivement quelque chose qui est assez affinitaire avec ce qu'on peut trouver en rayon, qui soit virtuel ou physique. Donc on va retrouver là-dedans l'extension de garantie pour le téléphone, donc les garanties panne euh, casse-vol pour les téléphones, les euh, nomades, des appareils euh, électro. Euh, au sens. De... Au, ouais, au sens de... Comme tout à l'heure, en fait. Le micro doit être défectueux. Est-ce que ça marche mieux Non Bof Il faut que je parle fort. Faut... Est-ce que c'est mieux oui. Ah Bon, c'est pas ma voix. Ça va, tout va bien. Bon, je vais peut-être pas recommencer au début, mais donc le, le, le, le troisième marché, c'est le marché de l'affinitaire, qu'on appelle l'affinitaire retail. C'est en gros tout ce qui est en affinité avec un rayon. Donc, effectivement, ce qui nous permet de placer des services d'assurance au milieu des choux et des carottes. Alors, ce n'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu caricatural. Mais on retrouvera là-dedans tout, tout ce qui est assurance scolaire, donc les extensions de garantie pour les appareils électro électroniques et, et l'assurance chien-chat, entre autres. Donc là où, effectivement, c'est un peu moins surprenant pour le client de retrouver en rayon une assurance et un service d'assurance. Euh, voilà donc nous, nous l'enjeu qu'on a eu à adresser c'est en gros euh, ce qu'on a vu avant hein, c'est à dire que dans l'étude Aris euh, c'est à dire que et je pense que ton témoignage sera encore plus précis là dessus parce que tu es, es au cœur du retail Toi, là moi je suis vraiment à activité l'activité de, de service chez un distributeur euh, en gros les, les modes de consommation changent, voilà donc le modèle de l'assurance était calqué sur le modèle de Carrefour qui était un modèle hypermarché voilà donc les produits étaient distribués dans des agences Carrefour Banque euh, qui sont à l'entrée euh, des, euh, des, euh, des hypermarchés et également euh, par les vendeurs euh, qui sont les vendeurs euh, électro euh, que vous retrouvez dans les hypermarchés euh, pour pouvoir acheter euh, vos téléphones entre autres. Donc ça c'est notre modèle historique. Bon, donc vous avez vu la mixité des parcours, l'essor du, du, euh, du, du digital et du e-commerce fait qu'il euh, faut drastiquement euh, s'adapter à, à ces nouveaux modes de consommation. Donc il a fallu qu'en trois ans, on arrive à shifter complètement d'un modèle pur physique, voilà, un peu endormi, à un modèle, on va dire omnicanal, c'est le mot à la bonne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais globalement, d'être capable d'avoir et d'adresser des clients qui vont, ben, chez Carrefour, c'est les formats de proximité, c'est l'écosystème digital de Carrefour, et du commerce, carrefour.fr, euh, voilà, il y en a, y en a toute, une, toute une palanquée de sites web, euh, qui, sont, qui sont plutôt euh, d'ailleurs spécialisés dans, dans des domaines bien définis. Euh, et, et pour nous, il bah, y avait une nouveauté qui était, ah bah, zut, il n'y a plus de vendeurs. Voilà, dans les formats de proximité, vous n'avez pas de vendeurs. Vous avez des gens qui sont à la caisse, vous avez des gens qui en mettent en rayon, c'est tout. Il euh, n'y a pas d'agence Carrefour Banque. Aïe, comment on va faire Donc il a fallu quand même qu'on repense un peu, un peu tout ça. Les, et les, les, les, En trois ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord bossé euh, déjà euh, à acquérir, et on a fait l'acquisition d'un assureur digital distant, ça c'était pour gagner du temps. Donc on a fait l'acquisition d'une société à Angers qui s'appelle LiberNet, euh, qui était un assureur digital distant, euh, et qu'on a complètement intégré à notre modèle, de façon à se doter euh, du canal digital et à se doter euh, du canal distant, qui est euh, tout à fait euh, encore, encore très pertinent et très important. Euh, dans l'assurance, hein, comme vous l'avez souligné, donc je ne vais, vais pas redire ce qui a été dit. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il a fallu qu'on rebosse nos back-offices. Euh, ben voilà, je ne vous fais pas de dessin, vous avez tous des back-offices, vous avez tous des legacy Imaginez-vous, dans l'assurance, les legacy sont vraiment legacies. Hein. Donc euh, du coup, effectivement, il a fallu qu'on appellise tout ça. Donc on est parti dans un petit tunnel d'un an de projet euh, pour arriver à faire en sorte de... de au moins permettre au front office de cacher la misère, hein, si vous me passez les mots. Euh, voilà, donc ça, c'était un gros, un, un gros sujet pendant, pendant une bonne année. Et puis, euh, depuis un an, on est dans une étape où ça y est, ça s'est fait, ouf, ouf c'est derrière nous. Euh, et on est dans une optique où, effectivement, on va développer des parcours euh, clients. Alors, ce, ce qu'on essaie de faire humblement, parce que, honnêtement, c'est pas simple, euh, vous le vivez, je pense, tous les jours, c'est pas simple organisationnellement, parce qu'il faut arriver... En plus de cacher la misère des back-office, il faut, faut cacher nos silos, aux clients, parce qu'il faut essayer quand même de, de lui simplifier la vie. Donc ça aussi, c'est un petit enjeu hein. euh, euh, régulièrement. Donc il y a les, les méthodes, des très bonnes méthodes qui ont été aussi mises en place chez Carrefour Assurance et qui ont apporté globalement les mêmes effets. Hein. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est bigrement efficace, un peu secouant hein, au début, mais bigrement efficace. Euh, donc ça, ça a, été, ça a été quelque chose de clé. Euh, et euh, maintenant on est dans des logiques où on, on s'affranchit du canal finalement on n'essaie pas d'avoir une stratégie omnicanal, quand on sort un produit quand on lance quelque chose on se dit que de toute façon il doit être partout voilà. donc, il doit se trouver partout il doit se permettre d'être souscrit simplement ou en tous les cas le plus simplement possible dans ce qui peut être fait dans l'assurance toujours dans les règles de la compliance on n'en parle pas trop là depuis le début donc euh, peut-être que peut-être qu'effectivement ma position de directeur général fait que je suis un peu plus sensible au sujet euh, et, et donc on est des activités très réglementées sur le financier et l'assurance, c'est heureux, hein. c'est ce qui permet aussi d'avoir un, un lien de confiance donc il faut un, arriver à, à, à aller sur des canaux où il y a moins de vendeurs et deux, quand même fournir le bon niveau de conseil au moment de la souscription voilà. tout ça est un enjeu qui est objectivement pas très très simple et, mais concrètement parlant, comment comme entre les jouer carottes toujours que, que, que, comment ça se passe Parce que Alors, Vous n'avez vais... pas une tablette qui permet de souscrire avez... Alors, on, on a des tablettes en magasin qui permettent de souscrire. Donc ça, c'est une première chose, effectivement, qui permet un peu de gagner du temps. Mais sinon, je vous ai ramené un petit spécimen comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis l'assurance en rayon. Donc globalement, vous pouvez, à la rentrée scolaire, euh, déjà l'an dernier, chez Carrefour, encore évidemment sur la rentrée scolaire de cette année, en même temps que vous achetez votre cartable, euh, et, et, vos, et vos stylos, euh, votre trousse, euh, vos cahiers et tout le reste, vous pouvez prendre votre assurance scolaire et extra-scolaire à moins de 10 euros. Je fais un peu de pub, hein, c'est un très très bon produit. Vous trouvez, vous trouvez très très peu de produits d'assurance à, à moins ça. de 10 euros. Alors là je suis assez, assez serein sur le 10 euros pour une assurance scolaire et, et extra-scolaire objectivement. Voilà, et donc vous, vous, prenez cette, vous prenez cette carte assurance que vous trouvez donc au milieu des fournitures scolaires euh, et derrière vous la payez en caisse Hein, et, et ensuite une fois que vous avez fait vos achats vous allez sur un, tout est expliqué là voilà, vous allez sur un site dédié et c'est là que vous allez souscrire votre contrat d'assurance en euh, ajoutant euh, les données nécessaires à savoir euh, le nom, le prénom l'âge des enfants hein, globalement pour une scolaire c'est à peu près ça euh, et, euh, et, et donc voilà c'est donc une façon pour nous de faire de l'assurance différemment, parce que nous, on est un distributeur, assureur, on est un, un peu un ovni hein, dans, le, dans le monde des mutuelles euh, français. Euh, C'est une façon qu'on a trouvé d'essayer de simplifier l'accès, de jouer notre rôle du distributeur, c'est-à-dire simplifier l'accès, démocratiser l'accès à des services assurance, euh, tout en ayant les meilleurs rapports euh, garantie-prix du marché, euh, qui est quand même quelque chose qui, euh, pour un distributeur, est essentiel d'optimiser de, de, de, de, le budget des... Donc ça c'est une, une première preuve concrète et sans tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire effectivement avoir les bonnes compétences, avoir la bonne organisation et avoir des chaînes de gestion qui permettent effectivement d'avoir une souplesse en front office, vous ne pouvez pas faire ça. Et du coup, Fabrice, de ce que je comprends, c'est qu'on est à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, avec du online puis du offline. Là, ce que vous nous présentez, c'est d'abord du offline et puis on va finir le parcours sur l'online pour souscrire. Ça. Vous parliez également tout à l'heure de la, la, la difficulté enfin, d'avoir des, des vendeurs présents, dans, dans, disponibles dans tous les magasins, d'autant plus dans les petits euh, proxys de, de, de, de proximité. Euh, et puis, il y a aussi la capacité à, pour le vendeur à connaître, savoir parler de ce produit, de, cette, de ce service assurance. Comment... Euh, Comment est-ce que sur un simple packaging qu'on trouve en rayon, on arrive à attirer le consommateur en lui disant hein, « c'est du sérieux, c'est une vraie assurance hein. ?» On peut le faire à date, vis-à-vis enfin, -vis du consommateur, et pour, euh, on peut le faire sur des produits qui s'achètent. C'est extrêmement complexe encore, sur des produits qui se vendent, ou sur des produits où il y a besoin d'un niveau de conseil sur l'auto l'habitation, on ne l'a pas fait. Voilà, je vais être très honnête. On, on peut le faire sur des produits qui sont plus proches du quotidien, c'est vraiment l'univers dont je parlais, qui est l'affinitaire retail, c'est vraiment tout ce qui, est en, qui sont des assurances de poche, beaucoup plus utiles au quotidien. Hein, euh, fort, fort heureusement, on casse plus souvent euh, euh, le, son portable qu'on a un accident de voiture. Hein, donc euh, C'est des produits à plus forte fréquence, c'est des produits de poche, des assurances de poche. Là-dessus, ça marche. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des produits connus, ce sont des produits que les clients viennent acheter aussi. Euh, par contre, il faut les mettre effectivement pas très loin du produit où c'est pertinent. Si vous mettez une carte cadeau à l'entrée du magasin, enfin une carte assurance à l'entrée du magasin, ça ne marchera pas. Si vous la mettez effectivement au milieu des displays, là où c'est pertinent, où il y a une affinité avec le produit, ça fonctionne. Et, et euh, dans l'écosystème de Carrefour, dans la rue du Commerce, mmh. vous avez aussi à le faire au sein de la rue du Commerce Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire dans les parcours qu'on essaie de construire, euh, et, et dans cette espèce de clem qu'on a, à la limite, nous on dit il n'y a pas de canal, Enfin, on s'en fiche, quoi. On, on veut être partout, dans tous les touchpoints. Donc on a construit ces parcours-là, qui sont des parcours qui commencent dans le magasin, qui finissent sur le digital. On commence à construire également avec les tablettes dans les magasins, des parcours où ça commence dans le magasin et ça va dans le distant avec des mises en relation. Donc ça c'est pour les produits un peu plus complexes. Euh, on est dans des logiques aussi de parcours full digital euh, et on a un partenariat qui est, qui est très successful avec... Euh, avec les furets, euh, on a également euh, évidemment développé un site internet en propre euh, qui, qui soit continue euh, le parcours des furets, soit effectivement arrive et enfin, nourrit euh, de, de visiteurs uniques venant de carrefour.fr, de rue du commerce, etc. Et on fait aussi du full online rue du commerce. Donc euh, euh, là, les, les, les deux critères de succès du full online rue du commerce, c'est la même chose que, que, pour le, que pour le retail, puisque c'est du retail, c'est globalement, faut être près du produit. Donc euh, si vous voulez vendre une assurance téléphone, il faut, faut la proposer quand la personne va acheter son téléphone, de proposer comme ça en de objectivement, pff, voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas le sujet. Donc il faut être proche de l'achat, il faut être au moment chaud, il faut être proche du produit, en affinité avec le produit, ça c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose qui est essentielle, mais ça a été dit, c'est l'UX. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve la bonne UX qui effectivement euh, euh, crée euh, un sentiment de confiance euh, et, euh, et euh, globalement euh, permet de bien mettre en avant le service euh, de mémoire euh, quand on a changé du X sur rue du commerce pour l'assurance, on a dû faire x3 ou x4 en chiffre d'affaires voilà. euh, et, et, et globalement cette stratégie nous a amené euh, euh, à avoir euh, on va dire il y a 3 ans 10% de nos contrats venaient du, du digital distant euh, 90% venaient des agences Carrefour Bank et des ventes en magasin Aujourd'hui, deux ans et demi après, on est sur un shift où on est à 60% digital distant, 40% physique. Voilà, et les baisses des physiques n'ont pas baissé pour autant. Donc, donc globalement, effectivement, ça prouve qu'il y a quand même... Euh, ça, j'ai envie de dire qu'il y a une, une très forte porosité entre le digital et le magasin, hein, vous le savez tous, mais, mais nous, on le vit au quotidien. C'est-à-dire que globalement, si on peut vendre une carte assurance comme ça euh, dans un rayon, c'est parce que ça se vend sur le web. Ça se vend, ça bah, les gens viennent aussi prendre la scolaire il achète directement sur le web. Donc, à partir du moment où j'ai envie de dire, où les clients l'achètent sur le web, pourquoi pas dans un rayon Il enfin, n'y a, a aucune raison. Aucune raison. Et, et en termes d'organisation, justement, on a parlé avec Capri de Moto. Les, les équipes du X sont chez vous Comment, comment ça se passe vis-à-vis -vis de Rue du Commerce Non, les équipes du X, on a des équipes du X euh, qui, sont, euh, qui sont chez Carrefour Assurance et qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes du X euh, Rue du Commerce. Il y a plusieurs façons d'intégrer de l'assurance dans un. Dans un site e-commerce euh, sur rue du co on a pris la, la la plus dure mais la plus performante c'est à dire que euh, on a préféré laisser la main à rue du commerce euh, sur l'UX voilà pour que ça reste dans la logique et dans l'esprit de l'expérience client que souhaite rue du commerce donc là effectivement sur les aspects UX sur rue du commerce en particulier c'est plus les équipes de rue du co qui sont dessus qui ont pris en main le sujet et c'est beaucoup plus performant parce que c'est bien mieux intégré que si on avait juste un espèce de plugin euh, à un moment donné sur une page qui bascule sur euh, une page web euh, qui est une page assurance, où ça prend du temps, etc. C'est etc. vrai qu'on a pris sûrement le plus dur, voilà, parce qu'il faut investir du temps euh, pour les équipes ridicules, mais c'est sûrement le plus performant. Enfin, en tous les cas, c'est le plus performant qu'on ait pu observer. Super. Merci beaucoup. Claire, on Bonjour. va passer à vous. Vous êtes euh, la directrice euh, de la relation client et l'innovation chez, chez, chez Auchan Retail euh, on l'a vu, euh, il y a une multitude de formats, les hyper, la proximité, le digital. Euh, pour nous, le consommateur reste en contact avec Auchan. Comment, comment vous faites pour gérer et avoir une vision 360 de ce consommateur malgré cette multiplicité de formats alors effectivement, donc moi je suis, à, je suis arrivée chez Auchan il y a trois ans pour m'occuper de la transformation digitale d'Auchan, hein, d'une jeune grand-mère, 55 ans, 14 pays, euh, et de dire comment, effectivement, face à, à l'étude que vous avez vue tout à l'heure, on, on peut se dire qu'on va intégrer en plus des formats physiques et des parcours physiques, le digital. Alors j'aime bien la notion de comment ça se mélange, ou en tout cas, de toute façon, ce qu'on sait, c'est que les deux sont intimement liés, et qu'il faut aujourd'hui trouver le meilleur, le meilleur des deux mondes. Alors, la première chose pour cette transformation, ça, ça, ça, ça rejoint euh, ta question, c'est euh, d'abord de, de penser notre client, donc euh, d'abord penser client, donc euh, de faire que notre entreprise, d'une entreprise plutôt product centric, devienne une entreprise client centric, et euh, que pour ça, on se dise qu'on a une chance, c'est que normalement, on va avoir un peu de la data partout, pour d'abord euh, comprendre notre client, et puis pour pouvoir interagir avec lui. Alors, on a fait un choix, effectivement, de se dire... Euh, pour appréhender ces nouveaux parcours de course, euh, nous on vient du physique, on a quelque chose qu'un Amazon n'aura jamais, c'est nos 330 000 collaborateurs, dont 90% sont, peuvent être en face-to-face -face avec un client. Donc on doit s'appuyer euh, sur nos collaborateurs, par contre on va les augmenter hein, d'une techno, on va les augmenter aujourd'hui de, de tout ce qui est possible, pour qu'ils fassent encore mieux leur métier de commerçant, mais avec euh, des technologies. Donc on a, on a référencé la suite Salesforce qui nous permet aujourd'hui avec d'abord un référentiel client unique. Donc on essaie de se dire, le client effectivement dans une zone de vie, il va être peut-être un client d'un maillot champ, il va peut-être être un client d'un drive et de temps en temps le client d'un hypermarché parce qu'il fera une, une distance. Ben, il faut être capable de reconnaître ce même client dans tous les touch points dont, dont tu parlais, euh, d'interaction avec la marque. Donc on a, on a créé ce référentiel client unique. Alors, le connaître, c'est bien. Euh, quand on est un bon commerçant, on a envie, on a parlé aussi beaucoup de personnalisation, on a envie d'interagir et de personnaliser. Donc, on, a, on, a, on s'est équipé d'outils de gestion de campagne, mais allant jusqu'à, effectivement, de l'interaction WhatsApp, de l'interaction d'appli mobile, enfin, vraiment être dans le quotidien d'une relation avec le consommateur. Bon, après, on, on continue le parcours d'achat. Il est client unique, multiformat, on arrive à interagir avec lui on a envie de comprendre son comportement online, donc ça, on installe des DMP, hein, on comprend le comportement, mais on a envie de comprendre aussi son comportement en magasin, ben là, euh, là, alors là, on additionne des technos, on met des programmes de fidélité, on met tout ce qu'on peut comme capteur pour essayer de comprendre aussi ses parcours en magasin, pour essayer de voir hein, comment, comment se situe le magasin par rapport aux autres, aux autres canaux. Et puis après, ben, toutes, toutes ces informations-là, le principal, c'est que ça arrive au collaborateur. Comment le collaborateur on lui met euh, des outils en main euh, pour qu'il puisse interagir euh, avec, avec, avec le client. Il y a quelque chose qui s'est passé euh, très bien dans l'image. On a expliqué euh, à tous les collaborateurs d'Auchan qu'en fait, euh, quelque part, c'est du marketing intuitif. On devait revenir à notre métier de base du commerçant. Un bon commerçant euh, de votre quartier, euh, même si euh, potentiellement peut-être qu'il est capable de vous dire « Bonjour Madame Korolevski », mais en tout cas, il est capable de vous conseiller la viande qu'il ne faut pas prendre par rapport à votre goût aujourd'hui ou le poisson que vous avez préféré et donc nous on pense qu'aujourd'hui même dans une surface de 12 000 ou 15 000 mètres carrés on peut avoir une relation comme ça avec nos clients grâce justement euh, à tout, euh, ben, tout, toute cette data et tous les, les outils euh, qu'on peut, qu peut donner aux collaborateurs donc vous créez une vraie, une vraie relation personnalisée tu crées une vraie relation personnalisée entre le, entre le, le... parce que on, on, un, les consommateurs sont assez schizophréniques c'est qu'ils veulent des relations personnalisées mais quand ils ont l'impression qu'ils ont été traqués et qu'on connaît leur goût, qu'on connaît ce qu'ils ont acheté, etc., ça, ça, ça les bloque. Euh, que, comment vous gérez ça À travers le vendeur Alors d'abord, euh, c'est permission marketing. Hein, la, la, la clé de succès, c'est euh, le consommateur. Si, d'abord, il doit donner effectivement son accord pour cette relation personnalisée. Et après, quand je redire, c'est encore de l'intuition. On se met à la place, hein, on est tous consommateurs. Si ce que je reçois n'est qu'un avantage comme par hasard, le consommateur ne râle pas. Si, comme par hasard, il, il perçoit qu'il n'y a pas d'avantage pour lui et que ça devient intrusif, là, il y, y a un problème. Donc c'est là où, effectivement, faut, faut il bien, faut bien... Alors, euh, en France, on s'est de toute façon bien mis dans un cadre légal qui nous rappelle au quotidiennement que, de toute façon, la permission de marketing est la clé de départ. Dans d'autres pays, je pense que, de toute façon, ça reste une bonne approche, RGPD ou pas RGPD, hein, mais on se rend compte que le consommateur lui-même, je pense que vous toutes, enfin, recevoir des emails pour lesquels 80% des emails que vous recevez, vous n'êtes pas concernés, ça n'a aucun intérêt. Donc plus on est dans une personnalisation avec un avantage consommateur, moins moi, moi, il y a de soucis. Après, pour les collaborateurs, c'était euh, une nouvelle approche. Hein, c'était euh, bon, euh, tout sur le même toit, euh, le commerce de masse, et d'un seul coup, on était dans une relation personnalisée. Alors on a aidé nos collaborateurs, hein, on a remis, si vous allez alors dans, dans, dans toutes les enseignes en France, on a recréé des stands, hein, les stands de boucherie, les stands de fromagerie. Vous voyez, vous voyez, on revenir à, à cette, cette, cette conversation qui revient dans les lieux physiques. Encore une fois, c'est notre force, nous, hein, euh, c'est de pouvoir être dans des conversations. Le, ça, c'est facile à expliquer. Ce qui est compliqué, c'est la continuité de cette conversation sur le digital. De dire si vous êtes capable de bien converser euh, quand vous servez euh, du poisson... Ben, dans ces cas-là, avec votre WhatsApp, euh, envoyez euh, l'arrivage du jour aux personnes qui adorent le ton, parce que c'est parce la continuité de la conversation que vous vivez dans le magasin. Alors ça, ça c'est une culture, hein, c'est une culture à changer, parce que ce n'était pas le, le métier de base euh, d'un employé libre-service ou d'un chef de rayon. Mais voilà, il y, y a la continuité de cette relation dans le, le physique et le digital qu'il faut, qu faut prendre J'ai deux questions pour toi Claire. Euh, la première concerne la partie analyse comportementale en magasin dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que vous le faites de façon, alors forcément de façon anonyme en magasin, pour respecter la GDPR, il n'y a pas de souci euh, mais ça veut dire que vous faites vraiment des analyses de heat mapping, de déplacement, de zones chaude, de zone froide, dans, dans chacun de vos hyper, j'imagine si C'est ça. Alors de toute façon, enfin, les, les, les retailers comme, comme les foncières de tout ce qui est centres commerciaux, on faisait déjà des mappings des zones chaudes, des zones froides parce qu'on en avait besoin, ne serait-ce que pour savoir si l'allée centrale et puis le dispatch sur les allées en arrêt de poisson, hein, comme vous voyez, s'il n'y avait pas de problème à un moment donné de pic un samedi après-midi, de, de, de trafic aussi, de problème de trafic. Donc ça, on le faisait déjà. Là, on, on cherche plus loin, on a parlé pas mal aussi d'affinitaires, c'est de se dire, bon ben, effectivement, est-ce que euh, les mamans avec des jeunes enfants ont un parcours particulier dans le magasin Et dans ces cas-là, si elles ont un parcours particulier, ben, c'est dans ce parcours-là qu'il faut mettre euh, du service adéquat, il faut avoir des personnes euh, briefées pour avoir aussi une interaction particulière euh, avec, avec cette cible-là. Donc effectivement, alors... Euh, comme, euh, comme tout le monde, on tâtonne. Hein. Aujourd'hui, il y a la techno, il y a le mobile. On a vu, le mobile, bien évidemment, est une bonne source hein, pour cette data-là. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre de façon affinitaire les différents parcours. Puis le graal, hein, c'est d'avoir le lien entre euh, ce qui s'est passé online, ce qui s'est passé en magasin, voir ce qui s'est passé dans plusieurs formats. Hein. Mais ce que veut dire aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant, c'est que, euh, de ce que je comprends, c'est que euh, côté technologiquement, en tout cas, le machine vision peut te permettre d'identifier des segments clients dans le magasin, typologie homme-femme, sexe, âge, vont te permettre, toi, d'avoir de, euh, de, de l'information et de la data client juste sur cette technologie de machine vision. Voilà. Alors, encore une fois, hein, là où aujourd'hui, on est, on est RGPD Compliance, c'est que c'est des informations à des fins statistiques pour nous, pour optimiser et toujours bien, enfin, euh, euh, améliorer l'user expérience. En aucun cas, je vais, en fait, capter une personne avec laquelle je vais pouvoir interagir grâce à cette information-là. Mais, alors, on est tous équipés des caméras pour l'aspect sécuritaire. Alors, en France, c'est un peu moins. Moi, j'ai des pays, la Russie et autres, où c'est des aspects très, très, très, très, très développés. L'application mobile, hein. aujourd'hui, une application mobile, quand en plus, on va, je pense, y revenir à la fin, on a du serviciel qui est proposé en magasin, de scan de produits ou de choses comme ça, bah, de toute façon, on peut se permettre quand même de, de, de tracer pas mal de choses avec, avec l'application la, mobile. Donc, euh, c'est par toutes ces technologies. Alors, c'est... C'est comme l'approche un peu big data, hein. ça reste euh, après euh, beaucoup de prédictifs, beaucoup de choses que, que pour des réconciliations qu'on essaie de faire, pour appréhender euh, petit à petit euh, ces parcours. Sur la partie euh, dont tu parlais tout à l'heure, l'augmentation du vendeur, mm. pour l'aider à rentrer de façon plus personnalisée dans cette relation avec le client, ça veut dire que dans les magasins ou champs de demain, on retrouvera de moins en moins de bornes self-care, pas pour le paiement hein, ou pour la, le passage en caisse, hein, j'entends vraiment pour la, la partie informationnelle, euh, et plus de tablettes vendeurs euh, comme on peut voir dans certaines enseignes où les, des vendeurs ou des personnes en rayon seront équipées d'éléments digitaux pour pouvoir accompagner et répondre aux questions des clients Alors ça c'est une conviction profonde nous on pense qu'une belle borne interactive ne fonctionne pas tout seul alors euh, voilà on pense que c'est vraiment euh, un triptyque c'est pour ça qu'on met la technologie au, euh, au profit des hommes, c'est ce qu'on dit, donc des clients et des collaborateurs donc c'est bien le triptyque d'éventuellement un vendeur qui accompagne le client sur une bande interactive, sur une tablette, pour effectuer un échange, une conversation. Donc on, même, on a même testé de se dire, dans ces cas-là, il faut peut-être que ce soit dans un modèle convivial, on, a, on teste des, des tables conversationnelles, où au lieu d'être debout, ben, enfin, autant faire asseoir le client autour d'un en fait, écran qui est mis en forme de table et, et, et on interagit. Parce que, encore une fois, pourquoi je vais interagir, moi, client, sur un écran en magasin, alors que je peux le faire de mon canapé hein. Donc, euh, donc le, le, le triptyque est important, c'est pour ça de la question. Euh, nous, ce qui nous fera, euh, on espère, garder un leadership dans l'avenir. Alors, on a vu, hein, le magasin est loin d'être mort, mais en tout cas, c'est le fait qu'on a des hommes. On a des hommes qu'on peut mettre dans cette relation omnicanale. Donc, euh, déjà physiquement, il faut qu'ils prennent une place différemment dans les magasins. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on garde cette relation humanisée, euh, personnalisée, dans tout ce qu'on peut dématérialiser derrière aussi. Alors, dans le... vous avez des hommes, vous avez des caissières et des caissiers. Un qui... tiers de l'effectif. Un hein. tiers ouais. de l'effectif. Euh, le, le fameux passage en caisse qui, en général, fatigue un peu tout le monde. Le fait d'attendre pour payer, c'est quand même pas un moment fort sympathique. Euh, Aujourd'hui, on, on voit, il y a plein... Alors, on a parlé d'Amazon Go au tout démarrage, euh, avec les certaines réticences qui sont pour moi des réticences liées à la nouveauté, mais qui, avec le temps, vont se... On se, on se démocratiser que, que, Comment vous gérez-vous cette évolution si vous avez un tiers d'effectifs qui sont des caissières Comment vous gérez cette transition Alors moi, ce que je veux dans mon passage en caisse, pour nous, il y a deux choses qui sont qui sont très différentes. Il y a, on va dire, une aberration dusure expérience qui est je prends des produits de l'étagère, je les mets dans le caddie. J'arrive, je les sors du caddie, je les mets sur un tapis. Je les reprends du tapis, je les remets dans le caddie. Je les prends du caddie, je les mets dans la voiture. Donc là, on va dire que sur cette partie, je n'ai même pas parlé du paiement, mais dans cette partie-là, il y, y a une aberration hein, qu'on a inventée tous. <rire> C'est cette partie euh, expérience client de, euh, on va dire, du scan produit, enfin, d'être capable de sortir un, un ticket de caisse. Hein, voilà. Puis après, il y a l'aspect euh, paiement. Alors, sur le, le, le premier aspect, euh, depuis quelques années, tous les distributeurs ont travaillé dessus, hein, ça fait... Euh, à peu près deux ans, nous, que dans Italie, Russie, France, on peut scanner les produits avec le mobile. Bon bah Déjà, on en a supprimé certains, hein, c'est-à-dire qu'on peut les scanner dès que je les mets dans mon caddie. Donc, au moins, on peut imaginer que je ne vais pas avoir à les sortir plusieurs fois derrière. Donc, mais on arrivait derrière, on avait quelque part euh, fait le ticket de caisse sur l'application mobile, puis arrivait le moment du paiement, où là, euh, on était souvent à repasser dans une, euh, alors, euh, une caisse self-checkout, ou bien devoir scanner un QR code, ou en tout cas, euh, pour effectuer le paiement. Et puis, euh, ce qui est en train de se passer depuis, depuis euh, 18 mois à peu près, c'est qu'on a tous intégré le fait qu'on puisse faire le paiement euh, directement euh, sur le mobile. Donc ça, c'est... Euh, alors, euh, avec des choix chacun euh, différents, nous, on a fait un choix, alors en France, euh, historique, avec l'IFP, et dans les autres pays, d'être plutôt agnostique, de se dire qu'on peut, peut monter n'importe quel système de paiement euh, du Apple Pay, du Alipay, etc. Dans, dans notre application mobile. Par contre, la volonté, c'est qu'on garde le consommateur dans l'application mobile. Euh, je sais que d'autres distributeurs ont fait d'autres choix. Bon, maintenant, euh, ce que dit Amazon Go euh, dit encore autre chose, dit, il euh, n'y a même plus l'effort du scan produit. Hein, puisque là, je vous ai dit, je prends mon mobile et je scanne. Ce que dit Amazon Go, c'est, euh, je reconnais hein, tout le comportement qui est fait dans un magasin. Euh, il a pris les pattes de l'étagère, elle l'a mis dans son cabas, euh, le rayon derrière, elle a hésité pour finir, c'était du riz, elle a repris son paquet, elle a redéposé et pour finir, elle a pris du riz. Bon, ben, dans le magasin, il y a assez euh, de, de, de technologie, hein, de, de, de tracking pour avoir vu la différence et faire que le ticket de caisse qui est en train de se constituer euh, sur le mobile soit, soit le plus pertinent. Et puis, euh, on sort du magasin, et parce qu'on est bien enregistré, euh, le, le, le paiement est automatique. Alors, c'est vrai que euh, j'ai vu, vu les freins, et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment euh, les nouveautés. On a quand même toute une nouvelle génération. Aujourd'hui, on l'a installé à Beaugrenel, où euh, les, les, les gens sont quand même assez friands de ça, parce qu'on euh, on a pu attendre, on a pu scanner. Euh, imaginez les, les erreurs, même en tant que consommateur, bien. bien Bien honnête, quelquefois, de scans qu'on effectue, bon, bah là, voilà, là, c'est vraiment euh, complètement fluide. Et alors, sur la partie paiement, tu parlais de la partie paiement mobile, euh, sur la base de wallet avec euh, carte préintégrée. Euh, on l'a vu tout à l'heure que c'était euh, la carte, le, le, le, la monnaie, hein, le liquide en tout cas, et le, et le chèque, les trois euh, modes de paiement prioritaires. Dans cette partie paiement mobile ou paiement instantané, comment euh, est-ce que l'instant payment, paiement, qui est en place depuis euh, 2018, euh, en France euh, se démocratise ou pas encore chez gens. Alors, alors déjà entre les pays on a des grandes différences, hein, euh, la Russie un euh, en cash, euh, la Russie, l'Italie est un pays en cash et je pense que ça restera euh, dans des évolutions, voilà. Euh, la France, alors l'inverse si je prends la Chine ne paye plus du tout en cash hein. euh, la, la Chine, moi je suis arrivé il y a 3 ans 17% des paiements est effectué par mobile aujourd'hui on est à 67% et puis, reconnaissance faciale euh, voilà. énormément répondu en Chine voilà, donc euh, bon alors après c'est euh, accompagner les évolutions et les freins de, de chaque marché euh, pour répondre quand même à ça, on s'est rendu compte que si on prend une moyenne de tous nos pays euh, dans un hypermarché il restera un tiers de caisses traditionnelles on aura un tiers de, de, de caisses check-out, où le consommateur se débrouille tout seul, mais quand même sur, sur une bande de caisses, et un tiers de, de, de gens qui seront via leur, leur, leur, leur, leur, leur paiement mobile, Alors, leur scan et paiement mobile. Donc, euh, oui, pour le, le scan et le paiement mobile, euh, on réfléchit comme tout le monde à le stand Payment, mais encore une fois, nous, on, on ne veut pas se fermer. Vous voulez faire monter votre carte bleue dans l'application, vous faites monter votre carte bleue. Vous voulez faire monter euh, un autre toilette vous faites monter un autre toilette. Vous voulez être dans dans, dans de, la stand Payment, le micro-paiement, vous le faites. On teste le, le Touch ID, bien, bien évidemment. Euh, on s'est dit, bon... Euh, euh, iPhone a quand même accéléré euh, c est, c est, cet usage. Euh, nous, pour votre information, on l'avait testé il y a six ans. On a mot, on a arrêté le test parce que c'était pas du tout pertinent. Puis là, on l'a repris parce que il parce y, y, y, y a une ascension de, de ce Touch ID. Donc, c'est pourquoi pas euh, à noter intéressant. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution miracle. Ce qu'il faut, c'est pouvoir cumuler les solutions. Et, et ça rejoint un peu le consommateur on-demand. Hein, le consommateur, de toute façon on le fait rentrer dans une caisse, ça ne va pas. Hein. Donc il faut euh, ouvrir le champ des possibles. Voilà. Okay. Et on, alors, on, enfin, merci, c'est un vaste sujet, ce, ce, ce, ce paiement en caisse. C'est plutôt une question collective. Euh, L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a même des affiches en bas d'ici qui parlent d'intelligence artificielle. Que vous avez, on, on en parle beaucoup, mais on en fait, je pense, encore assez peu. Est-ce que vous avez initié dans vos expériences... Respective euh, des, des, de l'intégration d'intelligence artificielle de l'autre côté, non. Euh, à part des algos pour euh, faire du calcul rapide d'assurance, en tout cas, nous, on est plutôt en train de prendre un chemin inverse. Comment on peut introduire plus d'humains dans la relation avec le client Je voudrais plutôt que rester un, un outil, comme un simple, on est perçu comme un outil, comme un moteur de recherche, en tout cas. comment on peut apporter plus de réassurance humaine couplée à un outil qui est déjà techno nous, On essaie plus un chemin inverse, on Bon, non, je vais non, répéter, c'est mieux là est Alors est-ce que là c'est mieux Là c'est mieux. Non. Ok, bon je ne vais pas chanter, je vous rassure. Euh, donc ce que je disais, c'est que nous il n'y a pas forcément chez nous, en tout cas. C'est plus le chemin inverse qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire comment on peut introduire plus d'humains dans la relation avec le client, alors que déjà on est aujourd'hui comme un outil. On est perçu comme un outil, comme un simulateur, comme un moteur de recherche plus de comment on peut apporter des éléments plus humains dans cette étape-là, sur des produits notamment angoissants, comme le prix comme de, de l'assurance, et ces produits qui sont complexes. Moi, moi, l'intelligence artificielle, nous, il y, y, y, y a plusieurs applications. Les applications sur lesquelles on a, on a commencé, c'est qu'on a fait effectivement des chatbots. Alors encore une fois, hein, tout à l'heure, j'ai parlé de conversation. Alors, euh, quand on est dans un magasin de proximité et qu'on se retrouve avec euh, la même personne qui met en rayon, euh, qui doit répondre aux questions du client, et potentiellement qui encaisse, on ne peut pas forcément lui demander d'avoir une grande connaissance, par exemple en oenologie. Donc on a créé un chatbot qui permet de recommander le meilleur vin euh, avec les meilleurs mets, en fonction de ce que vous faites comme recette. Alors là, là c'est pareil, soit le consommateur final interagit avec le chatbot, soit l'intérêt c'est que le collaborateur euh, peut interagir. Alors pourquoi c'est aussi du machine learning et de l'intelligence artificielle Parce que par contre, en fonction des pays euh, et des régions, on a besoin d'enrichir de, de, de, de, de, ces algorithmes, non, ils s'auto-enrichissent, hein, pour être de plus en plus pertinent, parce qu'on n'a pas les mêmes palais, on n'a pas les mêmes, les mêmes goûts. Bon, et Si on reparle d'Amazon Go, alors dès qu'on parle de choses comme ça, on va forcément citer des, des gros mots hein, de computer vision et d'intelligence artificielle, parce que heureusement qu'il y a euh, des machines qui arrivent à se projeter dans plus d'intelligence, parce que réussir à analyser des comportements humains euh, dans un magasin, ça demande vraiment euh, c est, c est, cette, cette machine learning et cette intelligence artificielle pour arriver à, une, à quelque chose euh, qui, est, qui est satisfaisant. Il ne faut pas oublier qu'Amazon a mis euh, 3 ans avant d'ouvrir son premier, 5 ans pour le deuxième. Enfin, on comprend bien que derrière il faut de l'intelligence artificielle. Et sur des petites surfaces, pour le moment pas sur un hyper. Alors très rapidement, pour, euh, en ce qui concerne Carrefour Assurance, donc, euh, on, on a mis également en place euh, un callbot. Voilà, on l'a mis en place l'année dernière. Euh, alors on, on a été là encore une fois assez humble dans l'approche, c'est-à-dire que l'idée était sur des actes de gestion très simples, hein, comme délivrer une attestation scolaire, euh, est-ce qu'on peut passer par ce canal, entre guillemets, euh, ce nouveau canal, euh, pour délivrer en automatique l'attestation le, le, le, scolaire. Donc le, ça s'est très bien passé techniquement, c'est-à-dire que techniquement, technologiquement parlant, il n'y a, a, a pas de problème. Bon, c'était pas un truc euh, forcément... Euh, euh, garantie d'avance, mais la voix passe très bien, le robot l'analyse très bien, euh, l'interprète très bien, euh, déclenche très bien un processus. Alors, le, le seul truc qu'il faut avoir en tête, c'est le retour d'expérience que je peux faire de, de, de, de ce qu'on qu fait nous, euh, le seul truc c'est qu'il faut que le processus soit simplifié à l'extrême. Et, et parce que sinon le robot, lui, il est capable effectivement euh, euh, d'effectuer, d'analyser et d'effectuer des actes simples, enfin, en tous les cas, euh, avec très peu d'arborescence dans les arbres de décision, dès qu'il commence à y en avoir beaucoup, c'est complexe. Donc euh, on s'est rendu compte, notamment grâce à ça, que notre process de délivrance d'une attestation n'était pas assez simple, euh, parce qu'on avait à peine 50% euh, des, des actes qui étaient traités par le robot qui étaient finalisés par un envoi automatique d'une attestation, via, euh, via email euh, et, et un PDF associé. Donc euh, ça, ça nous a permis euh, vraiment de se rendre compte qu'on avait encore du boulot, honnêtement, dans nos process, pour faire en sorte que le robot soit vraiment effectif, soit pertinent. Alors dans le ROI du projet, quand on m'a présenté les slides au début, c'était magique. Hein, c'était un truc qui permettait effectivement de, de, de, de, de, de réduire les coûts euh, de manière euh, exponentielle, etc. Euh, au final, euh, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, d'ailleurs, Hein euh, mais au final qu'est-ce qui se passe euh, on se dit on va avoir moins d'appels ben non, on en a eu autant en fait on a ouvert un nouveau canal et il y a des gens qui l'ont utilisé mais il y en a toujours autant qui nous ont appelé en tous les cas c'est ce qu'on ce qu a vu sur cette période là euh, ça c'est la première chose euh, Voilà. et puis, et puis euh, euh, au final la deuxième c'est encore une fois se bien se préparer dans la simplification des process, si vraiment on est bien préparé ça sera pertinent ça sera efficace et, et, et ça sera pour une partie des, des clients, enfin moi j'imagine très bien en tant que client ça ne me dérange pas du tout euh, de, plutôt que de passer par mon espace client si j'appelle euh, d'avoir un espace, de, espace client transactionnel par la voie qui me permet d'avoir mon attestation euh, si dans ma situation de mobilité je suis plus à l'aise sur la voie que sur... il enfin, n'y a, a pas de frein, voilà, ni techno je pense qu'en termes d'habitude ça, ça prendra, il n'y a, y a, y a pas de sujet au niveau des équipes, ça c'était un peu une tension que j'avais moi. C'était comment ça va être comment ça va être perçu socialement Non, objectivement, euh, ça, ça a été plutôt accompagné par les équipes, y compris par les plateaux. Donc il y a eu il y a eu une belle une belle dynamique qui s'est créée autour de ce projet-là. Donc plutôt bien. Voilà. Après euh, les process, faut faire gaffe. Voilà. Entièrement d'accord avec toi Fabrice sur le fait que déjà technologiquement, c'est ça marche, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est largement mature. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement l'IA au service de la simplification et donc du coup de mix, ça, ça, ça apporte des choses. Ça, ça, c'est intéressant. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions qu On va vous passer la parole. Vous avez la chance d'avoir des gens qui ont des, des expériences très diverses. On va vous passer un micro. Vous n'avez pas de questions sûrement avez... bon, quelqu'un a une question. Lili pas une question <rire> C'est un, un, un vaste sujet. Euh, moi, moi, ce que je retiens, c'est... Euh, en, en fait, on parle d'e-commerce, de commerce distant, etc. Euh, le, in fine, c'est plutôt du commerce conversationnel. On, on le voit dans ce que tu disais sur euh, la transformation, c'est pas euh, souscrivez ici, c'est euh, continuer votre découverte, quelque part, du parcours. Et à chaque fois, vous essayez de continuer de créer cette conversation. Euh, ma, ma dernière question, s'il n'y a pas de question dans le public, vous avez une question J'ai une question pour Nicolas. Vous avez fait la remarque tout à l'heure sur le marché du motard. Le marché du motard est un marché de, de grands garçons qui ont envie d'un jouet. Et quand on leur enlève le jouet, c'est souvent parce que bah, il, les, les événements font qu'on leur enlève. Donc derrière, on, on arrive à les, quand ils arrivent sur le site, on arrive à leur vendre... Ils viennent par un prix et ensuite on leur vend des services associés parce qu'ils bon, comprennent que c'est utile. La question, elle vient, elle vient maintenant, c'est est-ce que pour la motarde qui arrive avec un prix et qui n'achète pas forcément ça comme un jouet, est-ce que le résultat est le même Est-ce que la motarde n'est pas plus, euh, plus méfiante et plus rusée que le motard qui arrive juste avec son petit jouet Moins de 15% de nos, nos clients sont des de nos assurés, sont des assurés eux. Et on n'a pas, pour le coup, beaucoup travaillé sur ce, ce segment-là. C'est sans doute un tort. Euh, donc, Je ne peux pas vous donner en détail quelques, quelques informations, mais simplement... Pardon, c'est mieux. Euh, simplement, ce qu'on qu voit sur, sur la motarde, le profil de, de la motarde qui existe hein, bien, bien chez nous, euh, il est beaucoup plus segmenté en termes de, de, de matériel. La moto en elle-même, c'est des types de motos vraiment très, très, très précises ou de l'utilitaire très précis, donc euh, on n'est pas, pas encore suffisamment bon sur ce, sur ce créneau-là. Euh, dans l'auto, il y a des gens qui ont créé des marques de, de pour, pour femmes. On n'en est pas là, clairement. Mais aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Hein, vous parlez de l'IA L'IA, euh, même avec toutes les données qu'on a dans l'assurance, franchement, on n'en a pas encore assez pour monter euh, des... Enfin, ça, ça nécessite des, des données considérables dans hein, l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup de bullshit derrière le terme euh, du derrière le buzzword, hein, pour juste rebondir là-dessus. Euh, et nous, dans l'assurance, la première chose qu'on fait en IA, c'est de faire le tri entre les 80% de startups qui font soi-disant de l'IA qui, en fait, n'en font pas. Et c'est comme, comme ça dans beaucoup de secteurs. Et sur, juste pour conclure cela, sur nos, nos clientes, euh, on a par contre un gros avantage chez nous c'est qu'on a des motardes en tant que conseillère et ça nous on voit des taux de transformation quand on, justement pour, pour finir sur la partie conversation quand une conseillère qui parle moto à un, à un prospect et qu'elle lui dit ah ouais t'as un pot à Akrapovic 272 le type est un peu et généralement la vente elle est conclue et, et du coup le callbot en amont Le Colbot en amont fait la distinction, euh, voix homme-femme pour rediriger vers le, le bon ou la bonne conseillère Le Colbot chez nous ne marche pas encore, parce que justement on est en retard, on est les C'est pas du tout, tout faire, du ouais, temps alors. on est les mauvais élèves du groupe, donc on, va, on, est, on est en plein dessus. Donc euh, pourquoi pas, ouais, imaginez. Oui, j'avais une autre question pour Auchan. Dans le retail, vous avez L'idée est d'arriver sur une espèce de. de, de, de collaborateurs augmentés, qui euh, entreraient en relation avec le client, avec, cette, avec en même temps une interface digitale et une interface physique, ça c'est tout à fait imaginable. Maintenant on a un souci dans le retail, c'est que les collaborateurs arrivent souvent, euh, ceux qui sont sur la surface de vente très tôt le matin, euh, donc ils ne sont pas là jusqu'à la fermeture, donc quid de la période entre le moment où le gars quitte son poste, parce qu'il est arrivé à 5h du matin pour décharger en mettre en rayon, et le moment où le client lui arrive en général à partir de 17h et jusqu'à la fermeture à 20h. Comment ça va se passer dans cette période-là Alors tout à l'heure, quand, quand tu as posé les questions, je ne suis pas rentré dans cet angle qui était dangereux, euh, dangereux pour moi, qui était la révolution de l'encaissement. La révolution de l'encaissement, quand je vous ai dit qu'on supprimait, en tout cas qu'on remplaçait un tiers des caisses traditionnelles par des caisses check-out, ça veut dire qu'on a fait derrière du, du management de la polyvalence on a, on, a des, des, on a des collaborateurs et surtout des collaboratrices en magasin qui euh, ont un point de départ, c'est le relationnel client. Nos, nos, nos, nos, nos, nos caissières sont là pour vous dire bonjour, pour vous demander si ça s'est bien passé, euh, pour vous aider euh, effectivement à, euh, à résoudre en dernière minute un, un problème du magasin et, et, et conclure la vente. Eh ben, ces hôtesses de caisse, euh, effectivement, alors vous avez vu, quand vous passez en self-checkout, il y en a encore qui sont en contrôle, donc ça ne veut pas dire qu'on a, on a, on a supprimé. Par contre, on est en train de les rebasculer sur un métier euh, de relation client en magasin. Donc il faut aujourd'hui qu'une hôtesse de caisse, potentiellement dans un, un petit supermarché, par exemple, euh, quand il n'y a plus personne au rayon télé, parce qu'effectivement c'est celui qui a fait euh, la mise en rayon du matin et qu'à 16h il a fini son poste, et eh bien, euh, alors là, merci euh, la tablette, hein, puisque grâce à la tablette, elle va pouvoir aiguiller euh, et effectuer, en tout cas, une conversation euh, avec, avec, le, avec le client. C'est pour ça qu'il euh, y, y a un point important pour nous, c'est de se dire comment, euh, alors on a beaucoup de collaborateurs, donc comment on, on gère cette polyvalence pour toujours faire ce triptyque, hein, euh, tablette dans une main d'un collaborateur qui interagit euh, avec le client. Super, merci beaucoup. D'autres questions dans l'audience Oui, merci beaucoup. En suivi de, de ce point-là, parmi euh, ce que vous avez pu mettre dans la tablette pour le, le vendeur augmenté, qu'est-ce qui marche le mieux Parce qu'il y a des tas de choses qu'ils peuvent mettre à disposition, mais en retour un petit peu de, en best practice, qu'est-ce qu qui a le plus de valeur ajoutée pour vos équipes dans ce que vous avez pu leur rendre disponible au niveau digital le, le, la, le premier indicateur qui a vraiment euh, bougé euh, la culture, ça a été de donner euh, une note de NPS, donc de donner une note de satisfaction client au point de vente c'est à dire qu'aujourd'hui euh, tous les clients peuvent euh, juger euh, l'expérience qu'ils ont eu euh, en magasin ou sur, un, sur le site internet ou au téléphone, ou, voilà donc ils ont un questionnaire de satisfaction, vous savez basiquement c'est le smiley vous pouvez euh, hein, euh, toper ou des questions un peu plus abouties euh, alors le retour était euh, très très intéressant parce que pour les collaborateurs, encore une fois, c'est euh, euh, mon quotidien, je, je, je, je suis attentif à ce que mon rayon soit bien maintenu, je suis attentif à ce que euh, euh, l'affichage prix soit correct, etc. Puis quelquefois, il y a un point de détail que je ne vais pas voir et qui pourtant va remonter dans une insatisfaction client. Alors quand elle remonte une fois, on se dit bon... Euh, Ok, c'est un chieur. Quand il remonte plusieurs fois, non, mais voilà. Non, mais après ce qui est dit tout à l'heure, je vais me venger un petit peu. Quand même. Donc voilà, mais on s'est rendu compte que voilà, ce retour de la note de satisfaction client et encore une fois la note de satisfaction client au point de vente, elle évolue. Donc en plus, on la voit progresser si j'ai justement été gérer mes irritants. On la voit potentiellement se détériorer quand il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc ça, c'est un retour qui a été très très euh, attendu des collaborateurs. Bon, Et après, euh, les collaborateurs sont très friands, peut-être même un peu plus maintenant que les clients, des recommandations que des outils comme ça peuvent faire. Parce qu'effectivement, quand on est dans une conversation et que potentiellement, bon, il y a du turnover aussi chez Auchan, donc on a eu un temps de formation, mais d'un seul coup... Bien remettre dans la case les complémentarités produits, les arguments. Bah, que ces tablettes puissent faire des recommandations, euh, ça, c'est quelque chose que les, que les collaborateurs perçoivent aussi très très bien. Deux choses très différentes, hein, mais... Bien évidemment la conversion pour commencer. Donc. Euh... Comment on transforme chaque visite derrière en, en achat au final. Et là, c'est un travail euh, vraiment de bout en bout qui doit être effectué sur quelle audience on va ramener, comment on va faire en sorte de les travailler, adapter les expériences en fonction des audiences et à la par notre maturité. Parce que est que c'est un client qui est en déménagement, est-ce que c'est un client qui est éventuellement plus en aval dans sa décision Le travail qu'on va faire avec nos partenaires également. Donc, est-ce que c'est les bons profils qu'on leur envoie Est-ce qu'on est compétitif de notre côté nous, on est en comparateur de prix, donc on fait par exemple des, on a des robots qui tournent tous les trois mois, à peu près, qui vont comparer sur une centaine de profils, type, notre compétitivité par rapport à celle des partenaires en direct, par rapport à celle de nos concurrents, et également à des assureurs qu'on n'a pas chez nous. Donc c'est un taux qu'on regarde de très près, la compétitivité. Dans, dans quel pourcentage de cas on a été plus compétitif que le reste du marché Donc il y a tous ces éléments qu'on va devoir travailler, donc gérer. Et également, nous ce qu'on regarde, c'est le nombre d'offres moyennes par produit, et segmenter par type de profil. Là, après. Euh, on est comparateur, donc s'il y a trois offres, ça ne donne pas une perception de comparaison, et un chiffre magique qui est chez nous, c'est entre 7 et 8 par exemple. Donc ça c'est le chiffre clé, il faut que sur tous nos segments, tous nos produits, qu'on soit à, ce, à 7 à 8 offres en moyenne, par page de résultat, ce, ce qui va orienter derrière la chasse commerciale, et la gestion également des, des comptes existants, pour augmenter derrière les, euh, ce qu'on appelle nous les footprints des partenaires pour se positionner sur de nouveaux tarifs. Et bien évidemment, le NPS. J'ai parlé beaucoup d'argent et de conversion, mais il ne faut pas oublier la satisfaction client. Parce que vous trouvez le juste équilibre entre les deux, en réalité. C'est qu'on peut des fois avoir des pratiques un peu agressives commercialement, mais si ça dégrade la satisfaction client, notamment avec une marque qui investit énormément derrière, ça peut dégrader la marque à terme et ça peut être constructif. Euh, on a quasiment les mêmes, hein. forcément. Euh, la conversion. La conversion, c'est complexe parce qu'on a tellement de parcours qui se croisent et s'entrecroisent que pour la mesurer, c'est vraiment un travail un au travail quotidien. Et vous arrivez à dédupliquer, savoir quel canal vous a généré la conversion pas Le fameux Graal Pas suffisamment. On a, on a acheté des outils très chers qui mettent beaucoup de temps à paramétrer et qui nécessitent beaucoup de ressources pour, avant d'arriver à avoir des résultats. mais qui Rien que pour comprendre le résultat, il faut tous s'y penser pendant deux heures. Donc on fait encore confiance à nos pifs respectifs, mais non, non, c'est un, un vrai sujet. Peut-être que là, il y aura une intelligence artificielle qui un jour nous aidera dans, sur, ce, sur sa conversion. Donc traquer tous les parcours, c'est du, du quotidien. On se benchmark aussi beaucoup par rapport à nos concurrents. Là aussi, on, a, on cherche des outils, on cherche des, des, pas mal de choses en termes de, de positionnement tarifaire. Et puis, le, alors le NPS, nous, on a, on a malheureusement dans l'assurance, vous savez, on a, on a un vrai problème, c'est que... Euh, quand on a les clients qui nous contactent, c'est qu'ils ont forcément un problème. Donc, euh, et généralement, ceux qui laissent des avis, c'est justement ceux qui ont... Qui... Donc euh, évidemment, le, le, le, la règle d'or aujourd'hui, si vous avez des sites comme Opinion Assurance, vous avez, de, vous avez les étoiles sur Google, les avis sur Google, je suis désolé, n'allez pas voir après une moto sur Google là, en ce moment avec vos, avec vos téléphones. Je crois qu'on est à 2,1 ce matin. Euh, c'est compliqué, en fait, c'est très compliqué, parce que même si on rappelle tout le monde, même si on essaye de, de faire le maximum, évidemment, je ne vais, je vais pas vous dire le contraire, mais en plus, c'est vrai, euh, le client pas content, sinistre, sur le bord de la route, motard, qui a, pas été, qui a eu, pour, pour une raison ou pour une autre, un problème, il va forcément aller, aujourd'hui, vous laisser un avis quelque part, et on doit intervenir vraiment très rapidement. Et toutes les équipes, maintenant, sont formées à tous les niveaux de la société pour comprendre qu'un avis négatif sur Google, sur Facebook ou sur Opinion Assurance, c'est du business en moins. Et ça, c'est vraiment devenu le, le, le cœur de la, de la boutique, de dire, attention, quelque part, on parle de nous, et partout où on parle de nous en mal, partout, c'est des clients, des prospects qu'on ne verra jamais chez nous. Alors, moi, je vais être euh, ouais, extrêmement banal, je pense. Euh ce qu'attendent de moi mes deux actionnaires qui sont Cova et Carrefour, c'est de la rentabilité. Donc, euh, le, le, le premier KPI, c'est le ROC, voilà, c'est le résultat opérationnel courant. Euh, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Euh, le, le deuxième, après, euh, euh, ça va être, le, être obligatoire, enfin, les coûts commerciaux, et donc de plus en plus, comme on, on va sur des canaux digital distance, ça va être le coût d'acquisition, enfin, le, le, le, et... Et ensuite, le coût de gestion, donc la productivité, la performance de la productivité. Alors, ce qui est intéressant dans la, dans la déformation euh, que, que moi j'observe, hein, euh, vu de ma fenêtre, euh, c'est que plus on se diversifie dans différents canaux, plus euh, on ne peut plus regarder ces KPI de manière très plate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, mon coût d'acquisition, c'est temps. Tiens, super. Euh, euh, mon coût de gestion, c'est temps, et donc ma productivité, elle était dedans. Bon, de temps. pardon, Super. Euh, on est obligé de regarder par origine du client maintenant, parce qu'effectivement ce dont on se rend compte c'est que euh, ces KPI qu se transforment en fonction d'où est venu le client, y compris dans l'assurance pour la sinistralité voilà, qui est peut-être la, la particularité de l'assurance qui est la sinistralité euh, y compris la sinistralité, on se rend compte qu'en fonction du canal d'acquisition du client la sinistralité n'est pas la même donc en fait j'ai envie de dire que c'est un peu ça qui change et ensuite il y a la satisfaction client qui est essentielle euh, et, et j'ai envie de dire, là il y a les, les, le nord, le sud, l'est et l'ouest je vous dis ce qui change vraiment, ce qu'on commence à regarder vraiment c'est d'où ça vient et est-ce que ça déforme euh, ce qu'on qu avait en tête, est-ce qu'on a toujours observé historiquement, et oui ça le déforme voilà. j'ai envie de dire c'est un peu ça quand même un peu la, la nouveauté euh, bah, Moi le KPI je vais revenir dessus, il y a forcément l'NPS, c'est le premier KPI qui a, qui a regardé et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise euh, est euh et incentivé, donc dans son variable, bien en tout cas, euh, l'aspect NPS, donc de satisfaction client. Euh, le deuxième, parce qu'on est encore en transformation, c'est l'embasement. C'est euh, tout ce toute l'histoire qu'on s'est racontée, euh, on a, t en, t en a parlé tout à l'heure, il faut de la data, il faut qu'on ait un contact client, il faut qu'on ait l'opt-in, le permission marketing. Donc il faut embaser des clients, donc euh, comment aujourd'hui on fait télécharger des applications mobiles, comment on demande on fait adhérer à des programmes de fidélité, comment, donc, tout ces, ces, cet embasement. Alors là, c'est un petit clin d'œil, hein. nos amis d'Alibaba nous ont appris que la meilleure façon de faire télécharger des applications mobiles, bah, c'est de mettre des hôtesses de caisse euh, dans le magasin, et puis de faire qu'ils qui, qui, qui prennent le téléphone de, de, du client, et avec le client, et ils téléchargent l'application mobile. Donc il y a des choses un peu basiques, mais faut il revenir, faut revenir à ça. Alors certainement que ce KPI évoluera derrière, dans, après l'impact qu'on aura sur ces gens basés hein, puisque une fois qu'on aura bien en basé, ce qu'on espère, c'est que l'interaction sera fructueuse. Mais pour l'instant, c'est les deux KPI. Super. Bah, écoutez, euh, merci à tous de votre présence. Merci d'être venus euh, à, cette, à cette matinée. Je remercie le BG également d'avoir organisé ça de main de maître. Et Aris Interactive, de nous avoir fait une, une belle étude qu'on reconduira, j'espère, l'année prochaine. Parce que je suis persuadé que, moi, moi ce que je retiens là, c'est vraiment, on a beaucoup dit, euh, le digital, euh, c'est déshumanisé, etc., euh, les services, euh, services distants, c'est un terme qu'on entend peu souvent. En fait, on parle aujourd'hui de, de commerce conversationnel et d'échanger, de, de dialogue pour optimiser le, le business. Donc, euh, moi, je suis très, très optimiste dans cette, dans cette évolution du monde de services. Encore une fois, merci à tous. Un café vous attend et à bientôt.